Merci beaucoup d'être venu et de nous soutenir dans cette manifestation. Nous allons nous intéresser à l'imaginaire, à la place de l'imaginaire de cette ville, de cette ville-monde, hein, pendant l'entre-deux guerres auprès des écrivains originaires de l'Europe balkanique. Euh, merci beaucoup encore une fois euh, d'être venu et d'avoir euh, répondu euh, de manière euh, positive à cet appel que nous avons lancé. Et, et puis, euh, j'aimerais commencer par euh, remercier chaleureusement. Euh, euh, à Cécile Paul Weiler, qui est maître de conférence à l'INALCO où elle enseigne la langue la culture, l'histoire roumaine et qui va nous proposer la découverte de des écrivains roumains qui se sont retrouvés à Paris dans l'entre-deux-guerres il s'agit de Ion Vinea et Mihai Sébastien et je lui euh, donne la parole en la remerciant encore une fois euh, vivement euh, d'avoir voulu partager avec euh, nous les témoignages, les témoignages de ses écrivains et aussi ses, et, ses études euh, sur eux. Merci beaucoup, Cécile. Et merci à toi, Nicolas. Merci pour cette belle initiative. Euh, alors je sais qu'on n'a pas énormément de temps et moi j'aimerais pouvoir prendre le temps de vous lire quelques petits extraits. Donc je vais rentrer directement dans le sujet en simplement faisant une, une petite remarque. J'espère que je vais bien traiter le sujet parce que euh, y a le terme imaginaire, moi j'avoue que je vais être plutôt dans la réalité. Je vais vous parler de, de ces deux expériences parisiennes qu'en fait ces deux écrivains euh, que j'ai choisis qui sont donc Ion Vina Emira et Mira et Sébastien. Alors évidemment, le, le, tu n'es pas revenu sur le, le, le, le contexte, mais le, le Paris de l'entre-deux-guerres des années 20, 30, des années folles, euh, est connu par cette, euh, voilà, cette, cette, cette, cette euh, vivacité de l'activité culturelle, mondaine, littéraire, artistique, hein, dont on a reparlé avec les livres d'Hemingway, Paris est une fête, etc. Et euh, c'est vrai que pour les écrivains roumains, ce rendez-vous de la, de, de, la, de la culture mondiale est particulièrement euh, important. Alors j'imagine bon, qu'il en est de même, vous allez me dire, il en est de même pour les voisins aussi. Les Roumains cultivent depuis longtemps une fascination pour cette ville, euh, qui a été particulièrement entretenue, c'est vrai, par la proximité linguistique latine et culturelle latine euh, de cette euh, grande sœur latine hein, qui était euh, la France. Et puis par toute une série de convergences d'intérêts historiques hein, qui sont maintenues notamment dans les, deux, dans les deux derniers siècles et qui ont voilà, fabriqué cette communauté culturelle et intellectuelle et cette, ce, ce rapport de fascination. Il y a donc une assez longue histoire de la fascination parisienne chez les Roumains, euh, donc souvent à, à sens unique. Hein, C'est un rapport assez déséquilibré par ce, ce, ce, cette relation centre-périphérie, cette relation modèle-copie qui fait que la France... Et la grande sœur latine occidentale et Bucarest s'est définie notamment dans l'entre-deux-guerres comme le petit Paris, Mikul Paris. Euh, autant dire qu'il y a une pléthore de célébrités culturelles et littéraires roumaines pour qui le voyage à Paris, les études à Paris étaient... Un passage obligé de la, de la, de la carrière. Il euh, y a, si la question vous intéresse, un, un petit ouvrage très pratique euh, écrit par Jean-Yves Conrad qui s'appelle Roumanie Capitale Paris et qui est rédigé sous forme un peu de, de, de quasiment de guide touristique qui vous propose des balades roumaines euh, dans, dans Paris sur la trace de, tous ces, de toutes ces célébrités culturelles euh, roumaines et qui vous balade de, de, donc, dans tous les quartiers de Paris. Euh, sur les traces des figures alors de, des révolutionnaires 48 tard, euh, des étudiants de Jules Michelet au Collège de France, jusqu'aux intellectuels exilés de la période communiste, hein, bien sur Sioran, Eliade, euh, Ionesco, en passant par cette aristocratie lettrée du début du XXe siècle, avec ses figures féminines et princières, notamment Marthe Bibesco, euh, ou encore les jeunes représentants de l'avant-garde littéraire et artistique roumaine, euh, dont Ion Wiener, justement, est un représentant. Alors, pour la période proposée, dans ces longues listes notamment qu'a établi Jean-Yves Conrad dans son, dans son ouvrage, j'en ai choisi deux. Euh, J'ai choisi dans ces, ces, ces, ces, ces, ces, ces très longues listes de visiteurs roumains à Paris, y compris à cette période, deux qui précisément sont quasiment absents de l'ouvrage de, de Jean-Yves Conrad, proba, très probablement parce que leur passage à Paris est moins documenté en français et parce qu'ils n'ont pas euh, écrit ou quasiment pas écrit en français français. Euh, à l'inverse de beaucoup d'autres, euh, d'un certain nombre de leurs compatriotes roumains qui maîtrisaient suffisamment le français pour tenter leur chance aussi sur la scène littéraire parisienne. Ion euh, Vinea et Mirai Sébastien ne l'ont pas fait, c'est probablement donc, pour ça qu'ils sont peut-être moins connus euh, comme, je veux dire, comme passagers parisiens, alors qu'ils sont très connus, très connus dans leur, euh, sur la scène littéraire euh, roumaine. Euh, pourquoi ces deux-là Parce qu'ils m'ont aussi semblé complémentaires, en dehors du fait euh, qu'ils étaient moins connus comme euh, Roumains de Paris, complémentaires par leur euh, euh, travail littéraire, puisque Ion Vinea est un poète représentant du mouvement de l'avant-garde littéraire, né en 1895 et mort en 1964, alors que Mirai Sebastian est un romantier dramaturge, euh, d'origine juive, enfin juif, et justement aujourd'hui peut-être avant tout célèbre pour son fameux journal publié euh, longtemps après sa mort en 1995 en Roumanie et qui a eu un énorme retentissement euh, dans, ces, donc, dans ces années 90 parce que le journal de Mirai Sebastian a, euh, si vous voulez, remis en question une, une certaine image idéalisée de, de, de, des intellectuels roumains de l'entre-deux-guerres et en particulier de, de Mircea Eliade et Émile Suran dont il dévoilait d'une manière extrêmement sincère puisqu'il en était très proche par son amitié l'engagement euh, l'engagement de l'engagement euh, pour, pour la cause idéologique légionnaire voilà mais c'est pas euh, c'est pas ce côté là de Sébastien qui nous intéresse aujourd'hui encore que on, on, on le verra euh, donc j'ai choisi ces deux auteurs qui en plus sont particulièrement j'allais dire balkaniques dans le dans le paysage roumain puisque un point commun biographique les rassemble ce sont deux hommes du Bas-Danube, euh, puisque Vinéa est née à Djurgiou, sur le fleuve, sur le Danube, à la frontière bulgare, et Sébastien est née à Braïla, autre port du Danube. Ce sont, de ce point de vue-là, ils sont aussi euh, très proches. En revanche, se sont-ils euh, euh, bon, connus, côtoyés, évidemment, parce qu'ils étaient aussi tous les deux journalistes dans la presse littéraire bucarestoise. Ils se sont inévitablement côtoyés et croisés, euh, évidemment, très certainement lus. Euh, rencontrés à Paris, honnêtement, je n'en sais rien. Et, ce n'est pas impossible, mais je n'ai pas trouvé de, de rencontre explicite. Ils ne se sont pas forcément croisés au même moment. Quant à la question de savoir s'ils se sont appréciés du point de vue littéraire, euh, appréciés comme des collègues très certainement, ils faisaient partie d'orientations du point de vue littéraire assez, assez différentes. Euh, le premier, donc par ses liens avec l'avant-garde poétique, euh, fait partie, j'allais dire un peu naturellement, du milieu typiquement attiré par la capitale des arts et des lettres et des innovations qui était Paris. Mais finalement, ses liens avec Paris vont progressivement se, se distendre, parce qu'il choisit donc de, de, de, de, de s'inscrire à Bucarest. Euh, alors que le second, qui, je vous l'avais dit, est beaucoup plus connu pour son implication dans les, poli, dans les polémiques roumano-roumaines euh, dues à sa judéité, avec un certain nombre de, de, de scandales euh, littéraires, euh, a finalement peut-être plus exploité le motif parisien dans son œuvre que son, que son collègue poète. Alors, je ne vais pas euh, faire des choses trop compliquées, je vais, je vais, je vais vous les présenter rapidement l'un après l'autre, peut-être en insistant plus sur le second. Alors, pour Ion euh, je les prends, euh, j'allais dire, par ordre euh, d'âge. Euh, il était, j'allais dire, prédestiné à venir évidemment à Paris, comme beaucoup d'autres Roumains, du fait déjà de, sa, de son milieu culturel et familial. Euh, ses parents descendent tous deux de grandes familles, d'ailleurs, de euh, grecs. En tout cas, il a des origines grecques partiellement, et de grandes familles aristocratiques. Et donc très cultivées. ses parents avaient eux-mêmes déjà, tous deux, fait des études à Paris. Et la francophonie et la francophilie allaient de soi dans la famille. Et adolescent, Ion Vinea, comme ses collègues lycéens, passe une bonne partie de son temps dans les librairies bucarestoises qui reçoivent toutes les nouveautés parisiennes. Euh, il évoque d'ailleurs cette fièvre donc, dans un, un ouvrage donc, que, que je vous cite, alors qui malheureusement n'est pas traduit, mais dont la seule édition euh, roumaine qui a été publiée euh, de, ce, donc, de ce roman posthume est à la Bulac. C'est pour ça que j'en ai privé la Bulac pour préparer cette, cette, cette intervention et qu'elle ne peut pas être exposée, sur le, comme un certain nombre d'autres d'ailleurs, sur l'étagère balkanique de la Bulac. Il s'agit du roman euh, Venin de Mai, Venin de Mai, en, en, en roumain, qui est un gros roman posthume publié par celui qu'on connaît d'habitude plus comme poète qui est à caractère très fortement autobiographique et qui évoque notamment au début cette fièvre des lycéens bucarestois euh, de la, de, de, de, de, de, par rapport à la perspective parisienne. Aller à Paris est le, le, le, le, le, voilà, une, une, une obsession de, de ces lycéens qui rêvent tous de faire une carrière littéraire, en tout cas euh, lorsqu'ils font partie de ce grand lycée de Bucarest qu'a fréquenté Jon Wiener. Euh, donc dans sa vraie vie de lycéen, et pas seulement comme c'est le cas de, de son héros de, de roman, Vinéa était effectivement élève au prestigieux lycée Swintous de Bucarest, où il avait pour condisciples des gens que vous connaissez, euh, parce qu'ils vont devenir célèbres, euh, en l'occurrence Tristan Tzara, le fondateur du dadaïsme, qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque, et Marcel Yankou en particulier, qui est l'un des peintres du mouvement dada. Ces trois-là sont dans la même classe, et dans, euh, au lycée, euh, entre 1910 et 1914, ils déjà une revue euh, avant-gardiste, et ils rêvent de partir à Paris. La guerre les empêche de réaliser leur rêve parisien, mais Tsara et Yankou partent, vous le savez, à Zurich, où ils donneront naissance au cabaret Voltaire, à ce mouvement Dada. Vinéa ne pourra eux, euh, lui, les retrouver à Paris qu'après la guerre, lors de son premier voyage en 1920. Alors là, il, euh, il va venir assez régulièrement à Paris, retrouver euh, Tsara avec qui il est très lié il loge bien sûr le plus souvent à Montparnasse au quartier du, du, au cœur du quartier artistique hein, en vogue à l'époque exactement comme le héros de son roman et c'est sans doute par ce roman qu'on sait ce qu'il faisait à Paris à cette époque euh, le héros de son roman posthume donc il s'appelle Andrei habite rue Boissonnade, je cite dans une cellule étroite et plus que modeste pour la seule satisfaction d'être au cœur de Montparnasse et de pouvoir descendre à tout moment dans les cafés et les bars du quartier débordant de ce monde bigarré et prétentieux où se recrutaient alors les célébrités mondiales. C'est à Paris que Vinéa se lie d'amitié avec quelques... Que grand nom, avec Scott Fitzgerald, Vinéa était anglophone aussi, et il se lie d'amitié également avec le poète italien futuriste Aldo Paladeschi, il fait connaissance aussi avec Marinetti, le fondateur du mouvement futuriste qu'on va retrouver dans un texte de Sébastien. Donc il se fréquentait beaucoup, et il semble assez clair que Vinéa les a connus par les réseaux de Tsaram, euh, mais également d'un autre célèbre compatriote roumain, euh, qu'il va du coup incarner dans son roman, qui est Brancusi. Brincus pour les Roumains, Brancusi pour les Français. Euh, que Vinéa va, euh, à qui il va rendre visite dans son fameux atelier euh, de Montparnasse. Alors ces deux-là, Tzara et Brancusi sont justement mis en scène dans le roman Venin de Mai que je vous évoquais, donc qui malheureusement n'est pas, pas traduit, euh, sous des pseudonymes et qui sont, les personnages sont aisément reconnaissables. Tzara est affublé du glorieux nom de Clovis. Est-ce que c'est parce que Clovis est un fondateur de dynastie et donc de pays Or, Tsara en roumain c'est le pays, je n'en sais rien, c'est une hypothèse. Euh, quant à Brancusi, il est peint sous les traits du maître sculpteur Gorjan et il est au centre en fait de, de, de, de la scène principale du chapitre parisien de ce, de ce roman et c'est de toute évidence hein, la, la scène du roman est une scène que Vinéa a vécue où il va déjeuner dans l'atelier dans, dans de, de Brancusi qui donne euh, au héros du roman, euh, non pas une leçon de sculpture ni de littérature, mais d'une leçon de cuisine. Brancusi cuisinait pour ses invités hein, sur un poêle à bois roumain euh, au cœur de Montparnasse. J'avoue que la scène est assez savoureuse dans tous les sens du terme. Tsara euh, écrivait à Brancusi en 1923 en français Mon cher Brancusi, il n'y a que la France où l'on puisse vivre. Le reste du monde est composé de gitanes et de fêtes en carton. Fin de citation. Eh bien, Vinéa ne suit pas le conseil de son compatriote, de ses deux compatriotes hein, dont on sait qu'il s'installe à Paris. Vinéa rentre à Bucarest, même s'il aime beaucoup Paris. Et c'est en fait cohérent avec son, son, son soutien à l'idée de révolution, avec un grand R, de révolution au sens et artistique et politique. Vinéa, c'est probablement le poète avant-gardiste roumain le plus engagé politiquement. Or, cette révolution, elle doit être menée partout et non pas seulement conçue dans les petits cercles parisiens. C'est pour ça une des raisons pour lesquelles Vinéa... Voilà, se rentre à Bucarest hein, et euh, pratique sa poésie d'avant-garde à Bucarest précisément pour créer, euh, comme il le disait, une internationale, je cite, « une internationale des publications d'avant-garde du monde entier, créant par-dessus les frontières une émulation réciproque, une internationale intellectuelle ». Cette internationale, elle doit donc se répandre... Au-delà de, du, du petit foyer parisien. Euh, mais il est clair que Vinéa a profité de tous ces débats. Il a raconté dans ses souvenirs, dans les années 60, dans un article... Justement, le souvenir d'une soirée d'une soirée parisienne, d'une réunion de l'état-major surréaliste dans la maison de Tristan de Sarah, qui était elle-même une maison d'architecture avant-gardiste, qu'on peut voir aujourd'hui encore à Montmartre, euh, réunion à laquelle ont participé Breton, Éluard, Aragon, Soupeau et bien d'autres, sur la question de savoir s'il fallait que les surréalistes publient ou non dans l'humanité, hein, jusqu'où il fallait mettre euh, la, la, la, la, la littérature d'avant-garde au service de la, de la révolution euh, Socialiste. Voilà, finalement, donc, Viner, je vous le dis, choisit d'aller euh, cultiver cette avant-garde littéraire à Bucarest, quitte à ne revenir à Paris que de temps en temps, et en fait de moins en moins. Euh, comme il le dit dans son, euh, dans son, dans son roman, et comme il le fait dire à son, à son héros de roman, je cite, hein, « Je suis parti à Paris ». Avec André, le rêve de notre adolescence s'était réalisé et on a un petit peu la sensation qu'une fois que le rêve est réalisé, on peut ensuite aller refaire sa carrière euh, à l'Est en gardant bien sûr hein, le contact, hein, parce qu'il garde un contact très très euh, très, très serré euh, avec Paris. Euh, mais euh, Viner ne retournera plus à Paris hein, suite au, évidemment à la fermeture des frontières euh, post Deuxième Guerre mondiale. Alors pour Sébastien, pour Mira et Sébastien, parce que je sais qu'il faut que j'aille vite, euh, malheureusement, Paris et sera finalement la, la vie de Sébastien, est beaucoup plus courte. Hein, euh, pour ceux qui le connaissent un petit peu, vous savez sans doute euh, que Sébastien est mort très brutalement en 1945. Il avait 38 ans, il a été renversé à la, à la libération en fait, par un, un camion, paraît-il, un camion soviétique. Enfin, en tout cas, il a eu un accident, euh, voilà, un accident de la circulation, alors qu'il avait encore une belle carrière qui s'ouvrait devant lui et qu'il venait de passer des années extrêmement difficiles dans la Roumanie antisémite et des, des, des années de guerre. Euh, mais pendant cette assez courte vie, son expérience parisienne de jeunesse, et ça qui est intéressant, a vraiment été euh, euh, réapparaît dans différents textes. Euh, sur Miral Sébastien, juste quelques mots qui sont je pense, très importants. Je vous ai dit qu'il était né à, à Braïla, dans ce port d'Anubien et dans une famille juive, comme l'indique son nom de naissance, puisque Sébastien est un pseudonyme, il s'appelait Yosif Hechter. Et... Il euh, voilà, a changé de nom, évidemment, pour publier plus euh, facilement. Il a fait des études de droit et de philosophie à Bucarest, où il a fait partie des disciples du fameux professeur de philosophie de Bucarest, Nae Ionescu, qui est devenu l'idéologue de la garde de fer. Euh, ce qui a, a créé pour euh, Sébastien, qui à la fois, il y avait un rapport, si vous voulez, de fascination-répulsion, évidemment, pour cette euh, mouvance intellectuelle ultra brillante, mais qui s'est engagée pour des causes euh, voilà, plus, que, plus que douteuses. Et euh, finalement, dans cette biographie intellectuelle roumaine et littéraire, un hein, roumaine de Sébastien qui est pleine de polémiques assez violentes hein, dues donc, à, cette, euh, à sa judaïté dans un contexte politique compliqué, la, la parenthèse parisienne, euh, précisément, pourrait n'être qu'une parenthèse. À la limite, elle passe assez inaperçue au point que j'ai eu du mal à trouver les dates de son fameux séjour parisien, qui est un séjour d'étudiants. Euh, bon, je les ai finalement trouvés. Hein. Sébastien a vécu un an et demi à Paris comme étudiant euh, de décembre 1929 à juillet 1931. Et en fait, je me suis aperçue en reprenant ces, ces, ces textes que c'est loin d'être une parenthèse sans importance. Euh parce que cette, euh, cette expérience voilà, ressurgit, ressurgit régulièrement. Euh, elle ressurgit dans différents textes. Je vous ai dit que Sébastien était romancier, dramaturge et journaliste. Euh, Paris euh, ressurgit d'abord dans une série d'articles de presse qu'il envoie. Depuis Paris, il est étudiant, il publie déjà beaucoup dans, dans la presse littéraire et culturelle et politique. Euh, et il se trouve qu'un groupement de ses articles ont été faits et traduits en français. C'est très simple à trouver, ça se lit tout seul, c'est à la Bulac, mais c'est aussi dans toutes les librairies. Ça s'appelle « Promenade parisienne » de Miraille Sébastien et je vous le recommande. C'est un, un petit délice. C'était donc des articles de journaux envoyés euh, de Paris, et puis quelques-uns écrits après. On retrouve Paris aussi chez Sébastien dans un autre petit groupement de récits qui s'appelle « Femei en roumain, « Femme ». Ce sont des portraits de femmes, et quatre, euh, dans, trois euh, sur cinq de ces portraits sont des portraits de femmes parisiennes, enfin en tout cas... Le, L'action se passe à Paris, c'est aussi à la Bulac, et c'est aussi dans la même collection de l'Erne. On retrouve aussi Paris dans ce fameux roman qui avait fait scandale à Bucarest, assez connu, qui est traduit en français depuis 2000 ans. Euh, ce, la phase parisienne constitue toute la quatrième euh, partie euh, de ce euh, roman, et il semble assez clair que l'épisode français a, a joué pour Sébastien probablement le même rôle qu'il joue pour le héros euh, du, euh, du roman euh, depuis 2000 ans. Avant, reven avant de, de, de, de revenir sur, sur, le, sur ce rôle que ça joue, je vais rapidement euh, vous faire une petite liste des, dire, des, des lieux et des figures parisiennes euh, qui sont exploités dans ces textes. Alors évidemment, on retrouve Montparnasse, comme chez euh, vinéa euh, Tout le début de la quatrième partie du, du roman est une belle description euh, de, la, de la terrasse <rire> De la terrasse de la Coupole, hein, qui était la grande brasserie, la, la nouvelle grande brasserie de Montparnasse. Euh des, des, des années 20. J'aurais voulu vous citer un passage, mais j'ai peur de ne pas avoir, avoir le temps. Euh, donc peut-être, je, je, je m'abstiens, mais c'est absolument euh, délicieux. Euh, on y trouve euh, les galeries d'art de la rue de la Boétie, parce que Sébastien les avait beaucoup fréquentées. On est dans le 8e arrondissement. C est, c est, cette fois-ci, il a très probablement fréquenté notamment la, la galerie de, de Paul Rosenberg, où il allait voir les expositions de Braque, de Picasso, de toutes ces toiles euh, modernes, mais où il allait voir aussi il y allait pour le spectacle de la comédie humaine c'est lui qui le dit, il n'allait pas y voir que les tableaux hein. il, euh, il y allait aussi pour, je le cite, les rencontres et les gens qui ont la diversité d'un spectacle voir la comédie humaine des parisiens qui était différente dans chaque, dans chaque quartier on y trouve aussi le quartier latin mais alors, euh, comme dit Sébastien, l'autre Paris, pas le panthéon touristique devant lequel les jeunes mariés viennent se faire photographier. Euh, ce qu'il aime dans le quartier latin, c'est particulièrement la rue Mouffetard et l'église Sainte-Geneviève, ce bout de Moyen-Âge, comme il le dit. Une autre église du Moyen-Âge qu'il adore, c'est l'église Saint-Germain, et c'est amusant de lire maintenant sous la plume de Sébastien, que c'est, je cite, l'un des coins les plus méconnus de Paris. Il est vrai que le quartier Saint-Germain n'était pas encore devenu, à cette époque-là, justement, ce qui prend la suite de, de, de Montparnasse hein, dans les années 50, ça va devenir... Euh, le haut lieu de la vie intellectuelle post-Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas que les coins euh, du Paris mondain qui attire Sébastien, il aime les, les, les quartiers plus populaires, et notamment ceux qui lui rappellent Sabraïla Natal. Alors, où est Braïla à Paris eh bien, les quais du Danube et le pont d'Austerlitz, ce petit port, entre guillemets, industriel sur la Seine. Euh, Sébastien, le note pour lui, c'est un clin d'œil à sa et Natale. Euh, le métro, il y a des beaux textes sur le métro parisien. Ça m'a beaucoup amusé de les lire. Je vous les recommande dans ces balades parisiennes. La cité universitaire internationale, qui est en face du parc Montsouris, un très beau texte euh, sur sa, son, son émerveillement devant la cité universitaire, où il dit d'ailleurs la Roumanie a acheté un terrain pour faire un pavillon. C'est amusant de lire. Je suppose que euh, euh, ce pavillon attendra longtemps d'être construit. Je crois qu'il ne l'a jamais été. À ma connaissance, il n'y a pas de pavillon roumain à la cité internationale. Et euh, euh, Sébastien écrit « Je m'attendais à visiter une caserne, parce qu'il connaît les cités universitaires roumaines, et j'ai connu un intérieur. Je crois que je goûte pour la première fois la beauté de ce mot, un intérieur ». Euh, pourquoi Parce qu'il a expliqué juste avant, je le cite à nouveau, « Il y a certainement beaucoup de belles choses à la cité internationale. Moi, une seule m'a frappé, chaque étudiant a sa chambre. » Fin de citation. Euh, et je ne sais pas s'il a lu l'essai de Virginia Woolf, 1929. c'est-à-dire la même année hein, que, que son voyage à Paris, « Une chambre à soi » sur la nécessité pour un écrivain, notamment pour une femme, d'avoir une chambre à soi pour écrire. C'est ce qui fascine le jeune Sébastien des chambres individuelles pour les étudiants à la cité internationale de Paris. Euh, je, je vous recommande aussi la, la description de la Cité-U. Euh, bon, squares de Paris, le bois de Boulogne, il a un où, il est, où un de ses personnages est invité pour une partouze <rire> dans une voiture. On se doute que c'est quelque chose de vécu. La rue de la Convention euh, qui donne lieu à tout un chapitre dans euh, le petit volume sur euh, les femmes. Il s'en explique d'ailleurs, il dit « j'ai tellement aimé ce quartier où j'ai vécu que j'ai fabriqué un chapitre exprès pour évoquer le quartier de Convention ». Euh, je n'ai voilà, pas le temps de vous, de vous lire un extrait, mais c'est euh, un chapitre qui présente la vie d'une Parisienne, d'une petite euh, artiste de cire qui s'appelle Arabella, euh, dont le narrateur s'éprend. Euh, d'un amour fou et ils, euh, ils emménagent ensemble, simplement ils sont assez dépensiers au début et quand ils n'ont plus d'argent, heureusement que l'esprit pratique français vient au secours du ménage parce que le mode de vie bohème balkanique était, est en train de, de, de, de creuser le budget et donc euh, Arabella déménage euh, à convention pour payer moins cher de loyer et là il y a un, un, un, des, des paragraphes aussi assez amusants de la part de Sébastien le Balkanique sur l'esprit de pingrerie des Français. Il s'étonne de la capacité des Français, mais enfin c'est ce qui sauve leur ménage a économisé 3 francs 6 sous, 2 centimes par là, en montant en deuxième classe dans le métro, alors qu'à Bucarest, évidemment, tout le monde se précipite en première parce que c'est un déshonneur de monter en deuxième classe dans le tramway. À Bucarest, il n'y avait pas de métro encore à cette époque-là. Enfin, en tout cas, l'esprit français, en tant que français, en prend pour son grade sur un certain nombre de, de, de, de thèmes amusants. Euh, parmi les figures euh, parisiennes, mais parisiennes et balkaniques, euh, que peut croiser euh, Mireille-Sébastien la figure d'un mort. Il le croise sur sa route un cortège funèbre et il le suit le cortège parce que visiblement euh, ça parle des langues balkaniques dans, dans ce cortège, notamment bulgare. Et qui enterre-t-on à Paris euh, le, euh, en juin 1930, le peintre d'origine bulgare, Jules Pasquine. Sébastien était à Paris à ce moment-là, il tombe sur le, euh, sur, sur le cortège et il en parle aussi dans ses promenades parisiennes. Euh, Peut-être je peux vous lire un tout petit extrait parce que là, c'est doublement dans notre sujet. Euh, alors il est particulièrement intéressé par la figure de ce peintre bulgare et juif qui vivait à Paris et qui avait été surnommé, j'avoue que j'ai bon, lu le livre d'Hemingouen, mais je ne me souvenais plus de ça. Euh, Hemingouen en Paris est une fête, parle de Pasquine et l'appelle le prince de Montparnasse. Et Paskin, donc s'est suicidé en juin 1930, donc Sébastien est à Paris à ce moment-là. Et euh, il... Euh je ne retrouve plus le passage, donc je ne, je ne, vous, je, je, je ne vous le lis, j'ai du mal noté le numéro de page, vous irez le lire, euh, le, le lire tout seul. En revanche, pour boucler la boucle et revenir au pari de l'avant-garde littéraire qui avait attiré Vinéa, Sébastien écrit un chapitre assez drôle, et c'est là qu'on voit qu'il n'était pas dans, les mêmes, dans, dans la même euh, mouvance littéraire que son, que, son collègue, que son collègue roumain. Le premier chapitre des promenades parisiennes s'intitule « Une soirée futuriste à Paris ». C'est, je crois, le premier article de journal qu'il envoie euh, à, son, à son journal bucarestois. Et c'est assez drôle. Il décrit donc une, une conférence, en fait, qui est donnée par Marinetti à Paris en 1929. Euh, il, sa description est assez ironique hein, il, euh, sur l'atmosphère de conspiration et de mystère qui n'est pas sans contraster avec la douceur parisienne. C'est une conspiration mondaine. Euh, dans ce décor agressif, je reconnais, rassuré pour ma sécurité personnelle, un public parisien bonhomme et enjoué, des femmes aux robes trop blancs, des hommes en smoking, des jeunes gens, etc. Euh, et à 9h précise, dit Sébastien, j'aime cet ordre bourgeois dans une assemblée futuriste, on annonce M. Marinetti de l'Académie royale d'Italie. Il décrit ensuite la conférence de Marinetti, et là c'est amusant, euh, je le cite à nouveau c'est la conférence d'un joyeux révolutionnaire contre la tradition, contre les musées contre les bibliothèques, abat l'ordre abat la synthèse, abat la métaphysique abat l'esprit critique, abat la tristesse abat le doute, nous voulons l'émancipation de la pensée, la liberté des sentiments, etc. vive l'optimisme, vive la guerre, vive le lyrisme et c'est amusant, je ne sais pas s'il y a un clin d'œil précisément à un fameux manifeste de Ion Vinea, qui est un de ceux qui ont rédigé en roumain des, des, des, des manifestes de la... De, de, de, manifeste de la jeunesse surréaliste, enfin, manifeste surréaliste pour la jeunesse, pour la jeunesse activiste, je ne sais plus exactement comment il s'intitulait. Euh, je ne sais pas si c'est un, un clin d'œil ou pas, mais on ne peut pas euh, s'empêcher d'y penser. Euh, je ne sais pas s'ils se sont croisés à Paris en même temps. En tout cas, Sébastien a un petit peu fréquenter, même si c'est pour s'en moquer, ces assemblées, ces rendez-vous futuristes et avant-gardistes du Paris de 1929-1930. Je termine peut-être par un dernier clin d'œil bulgare dans, ce, dans cet article, pour rester dans les Balkans, dans cet article sur la soirée futuriste à Paris, qui se finit, cette soirée futuriste, donc se finit par des danses futuristes, une démonstration musicale, mais je cite Sébastien qui dit « Je dois garder mon enthousiasme euh, pour un poème italien intitulé « Le bombardement d'Antrinople ». Marinetti, donc le futuriste italien, s'enfle, se désenfle, de la fumée sort du sommet de son crâne, il ferme les yeux, il les rouvre, il trépine, il s'interrompt brusquement et d'une voix bien posée de bariton, il entonne à l'improviste l'hymne national bulgare. « Strumi Maritza » pardon pour les bulgares, je ne connais pas l'hymne national bulgare. Oui. Voilà, c'est dans la transcription de, de Mihail Sébastien. Et Mihail Sébastien commente. J'avoue un moment d'intense satisfaction. Pour une fois, je tire vengeance de la respectabilité sociale. Cet académicien mélomane et sportif qui déclame de belliqueux poèmes onomatopéiques règle ce soir mille et un contes. Il y a plein d'allusions à ces, bon, ces tensions en fait, aussi internationales, plus ou moins nationalistes, qui viennent reprendre leur place dans une assemblée futuriste et avant-gardiste euh, littéraire. Euh, voilà, alors je disais à un moment et je, je termine là-dessus que cette expérience parisienne avait été, à mon avis, euh, très importante pour Mira et Sébastien. Euh parce que ça semble en fait faire contrepoids lorsqu'il rentre à Bucarest. Très probablement, l'esprit français, je crois, fait contrepoids chez lui. Et il le dit quasiment explicitement aux emportements hein, violents, passionnés, polémiques, qui sont propres, un, aux balkaniques, deux, à la mentalité juive, dit-il. Et lui, évidemment, il est tout cela en même temps. Euh, il explique que cette calme pensée dépassionnée, sceptique, claire et distincte, entre guillemets, de ces cartésiens de français... Euh, l'ont beaucoup aidé à trouver une sorte, une sorte d'équilibre euh, à Bucarest et à, à garder cette lucidité qu'il a beaucoup caractérisé pendant ces années d'antisémitisme où il a essayé de, de, de trouver sa place entre ses collègues euh, comme euh, Mietcha Eliade et bien sûr euh, ses amis très proches qui se rangeaient derrière le, le, les fascistes roumains euh, et puis, ses, ses, ses, ses propres problèmes identitaires euh, roumano-juifs, il se rattachait à cet esprit français, à cette clarté et à cette lucidité française qu'il avait apprise à Paris. Il le dit très clairement dans ce, ce, ce roman depuis 2000 ans, dans le chapitre français que je vous recommande tout particulièrement. Je m'arrête là parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, Cécile, pour cette balade littéraire passionnante à travers les rues de Paris, euh, de lentre de guerre, où on voit les transferts culturels s'effectuaient, où on voit aussi des représentations croisées entre les écrivains originaires de l'Europe balkanique et puis euh, les citoyens qu'ils retrouvent, qu'ils fréquentent sur place Roubains, à les Paris, Bulgares, les euh, Roumains, voilà. les Bulgares, aussi <rire> les rencontres interbalkaniques à, à Paris de cette période avec tous les courants idéologiques euh, euh, qui vont du euh, cosmopolitisme jusqu'aux mouvements les plus réactionnaires de l'entre-deux-guerres que nous pouvons maintenant continuer notre exploration à travers cette effervescence intellectuelle et culturelle à Paris de l'entre-deux-guerres avec la communication d'Alexandra Kolakovic sur Marco Ristich entre la diplomatie et les modèles littéraires. J'aimerais remercier Alexandra d'avoir accepté elle aussi de participer à notre rencontre. Alexandra, elle est enseignante à l'Institut d'études politiques à Belgrade où elle est également en section et elle est aussi à l'origine d'un projet franco-serbe. Donc, ça nous rapproche aussi de notre thématique de, sur les échanges entre l'Europe balkanique et la France. Ce projet est intitulé Les rapports franco-serbes dans le domaine des relations diplomatiques et des représentations médiatiques. Aujourd'hui, elle va nous parler de cet auteur majeur de l'entre-deux-guerres, Marco Ristitz, dans l'Europe balkanique et son séjour. Euh, Merci beaucoup, Alexandra. Merci vous, Nicolas. Merci pour cette organisation. Euh, au début, euh, la question clé est euh, qui était Marco Ristich? Euh, comme c'est commun euh, quand il s'agit d'un intellectuel, la euh, réponse était complexe. Euh, je choisis de dire que Marco Ristich était surréaliste et est diplomate. Euh, je dirais assez que c'était un homme qui a introduit une partie de la vie culturelle parisienne euh, dans l'environnement euh, serbe euh, ou yougoslave entre deux, deux guerres mondiales. Né euh, au début du XXe siècle dans une famille euh, de Belgrade axienne et respectée, euh, il était le petit-fils de Jovan Ristić, euh, le euh, ministre serbe, euh, premier ministre, euh, homme de l'État et académicien. Il, euh, il fait ses études à Belgrade et en Suisse, euh, à, dans la période de la Première Guerre mondiale. <coughs> euh, en Suisse, euh, où il a pris le conseil. Son travail, en tant que surréaliste et écrivant, euh, a, a déterminé la rencontre avec la littérature surréaliste française euh, qui lui a été euh, apportée par euh, Rasko Petrovic, euh, aussi un écrivain serbe. Euh, euh, Rasko Petrovic est euh, revenu à Paris en euh, 1922. La formation définitive de Ristich en tant que surréaliste était déterminée euh, passant ce jour à Paris euh, en euh, 1926 et 1927. Alors, Marco Ristich sort du cadre euh, des seules euh, cultures serbes, cultures yougoslaves à cette époque et à travers le contact avec euh, des surréalistes français et dans le salon parisien de l'époque. Il rencontre euh, un nouveau mode qui à euh, de transférer à Belgrade. Depuis le 19e siècle, les intellectuels serbes ont été éduqués euh, en français où ils ont trouvé une partie de leur éducation et inspiration pour leur travail dans les rues de quartier latin, dans la conversation avec le contemporain et à travers l'observation de la vie politique et culturelle de Paris. L'un des professeurs de Ristich était Pavle Popovic, ancien élève euh, serbe à Paris et frère de Borden Ristich, euh, un euh, chef, de, chef de file des euh, francophones de, francophone de serbes, euh, de toute génération, toute génération de l'intellectuel serbe de cette, cette époque. En même temps, euh, le au, au de la Grande Guerre a laissé une impression puissante euh, sur toute la génération. La réponse artistique du moment dada, qui a s'ouvrir le surréalisme sur comme un moment littéraire, qui est opposé aux traditions et normes sociales, tente de changer l'image du monde et de libérer l'homme de toutes les chances et les normes. De cette raison, il est par un hasard que Ristich, après qu'il avait lancé à Belgrade, la revue putevi vie et soudainstva »,« Routes et témoignages » gagne son connaissance des œuvres de Baudelaire, est et Ampolière, a connu le travail d'André Breton et son « Manifeste de surréalisme ». Pour le « Manifeste de Breton », Ristich a écrit que le marque « Le début d'une nouvelle Attaque dans cette euh, croisade romantique idéaliste où il y a euh, de l'imagination imagi et de l'illusion de la libération de toutes les forces antérieures le, de l'esprit euh, de Rome et de lutte pour leur euh, propre libération. Une première réunion de Ristich et Breton et d'autres surréalistes, euh, Aragon par exemple, a lieu en euh, 1926 à Paris. Cette année a été un euh, tournant de le surréalisme. Il a commencé l'ère politique du surréalisme... Les surréalistes ont commencé à régir l'ordre politique pour lutter contre le colonialisme, donc pour répondre à des environnements euh, euh, sociaux, artistiques, philosophiques, euh, des, euh, des phénomènes euh, de processus de son temps. Louis Aragon, André Mazon, Paul Eliard, Jacques Prévert euh, et l'autre le membre du premier cercle euh, des sourealistes euh, de Paris, était le modèle, euh, donc souvi, euh, et les modèles dont Ristić souvient et introduit dans le cercle euh, des sourealistes serbes. Donc, Oskar Davičo, Milan Dedinac, Dušan Matic, Rasko Petrović et d'autres. Et comme le de Ristić, Jelica živodinović ševa. Euh, ont fait patrie, comme la plupart euh, des surréalistes vivaient à Paris de l'année 20 et 30 du XXe euh, siècle. Ristich euh, est également confronté à des personnalités telles euh, que René Magritte, euh, Juan Miró, euh, Marx Ernst, Salvador Dali, Albert Giacometti et autres. Paris devant aussi, euh, aussi un lieu de rencontre de la culture serbe avec le surréalisme, un modèle littéraire, à s'ouvrir. Sous euh, l'influence de premier contact avec le surréalisme parisien, le cercle de collage « La vie mobile euh, » a été créé. Pour, avec sa femme, il a taché, acheté à la peinture de Marc Ernst, et le euh, libre en zone en cage, euh, qui est maintenant euh, dans la collection euh, du Musée de l'art contemporain à Belgrade. En euh, 1928, il publiait un anti-roman, Sans mesure euh, et sur la face frontale se trouve la peinture euh, de Marx Ernst. Ristich s'est également en, euh, engagé euh, dans la traduction de la fran langue française. Et il existe l'exemple, de savoir l'œuvre d'André Gide, La cave du Vatican. En outre, Ristich est devenu le fondateur -de du groupe surréaliste à Belgrade et le signataire euh, du manifeste euh, surréalisme de Belgrade de cette groupe. Avec Alexander Vuccio et Dushan Matic, il était éditeur de l'almanach L'impossible, où il publiait des collages réveils et crustas crustasés sur le patron. Avec Matic, il a écrit la position du surréalisme, signée par l'autre membre du groupe surréaliste de Seb. Il est euh, ensuite devenu le rédacteur en chef euh, du magasins « Le à aujourd'hui est ici euh, » et a euh, publié euh, le livre « Le point pour l'homme phénoménologique de l'irrationnel euh, » avec Kocha Popovic, euh, « yougoslav diplomate » Et euh, Turpituda, euh, qui euh, était Suisse par la police à Zagreb. Il a également lancé la revue Pechat avec Krilja euh, euh, euh, à la période de 1939. Et dans le même temps, Christich entre dans le cadre du surréalisme parisien. Déjà, Uh, en 1933, il collaborait avec le Journal parisien Le Surréalisme au service de la révolution, où il publiait les réponses de questionnaires, le mot et il morale ». En 1938, il collaborait avec le magasin Minoteur. Uh, Ristich, comme de surréalistes, écrivait uh, la poésie de bonheur de rêve euh, nox microcosmica. Mais son travail euh, dans sa chambre euh, est resté dans l'ombre de l'écriture d'essais et de critiques littéraire La culture sèbe ou yougoslave se joue grâce euh, des individus comme Ristich au flux culturel et interculturel moderne. La littérature française est euh, était signé de la noblesse de Belgrade à cette période entre deux guerres, et Ristich restait attaché euh, aux études euh, surréalistes de base sur la nature de la fonction de la littérature et de l'art euh, qu'il apportait de Paris. À propos euh, du dilemme fondamental des années 30 euh, de la littérature engagée, Ristich écrit que la poésie aspirait. Au même euh, bout euh, pour euh, pour, euh, pour celui, euh, par toute action morale et sociale la libération complété, euh, complète de l'homme s'il euh, si elle exprime euh, le tri intérieur de l'homme la poésie est euh, assimilée et le moral alors qu'elle que c'est l'être moral si elle était subordinaire de la morale sociale et au bout euh, utilisé Le vrai poète lui-même, par l'essence de son travail, est révolutionnaire parce qu'il aspirait au même but que la révolution, la libération totale de l'homme. Dans ses œuvres, euh, le sens moral et social de la poésie euh, préfère... Euh, a plusieurs romans non écrits, Histoire et Poésie, Ristich souligne le sens moral et socio, social de la poésie seulement quand il est euh, serré, ne but moral ni social, mais c'est propre pour po po poétique. Non moi, le surréaliste de Belgrade, entre les deux guerres, bien qu'ils avaient suivi le professeur, le surréaliste de Paris, n'ont pas pris au sens politique la direction tout à fait à gauche. La surréaliste de Belgrade, euh, il y a euh, 13, Ristich était le leader, uh, ils euh, tenaient euh, à l'écart euh, comme des secrets, euh, de, et le français était la euh, langue de communication. L'étude de l'œuvre de Marco Ristich ouvre le contexte européen du surréalisme serbe qui émergeait dans le cercle littéraire de Paris. L'alliance spéciale entre Ristich et André Breton, est particulièrement symbolique. En euh, 1932, euh, Breton a réuni un groupe surréaliste dans un, un café de Paris euh, nommé euh, Prophète. Marco Ristich a été invité aussi. Sinon, il est également important de noter que ce groupe surréaliste dans le contexte français marque le début de la phase de surréalisme au service de la Révolution. Euh, Ristich euh, a été appelé euh, par les gauchistes comme un breton aussi, et quand breton a été appelé au trotskiste, euh, Ristich a reçu cette épithète. Plus tard, Ristich envoyait à Breton une carte postale de lac de Plitvice. Euh, maintenant, c'est quoi euh, et euh, Ristich euh, dit que représente cette fée de lac magnifique et plastique impeccable euh, que la nature réalise dans la, où, une de, euh, cette grotte mystérieuse de Plitvice. Euh, euh, Ristich a écrit des faits de grotte dans son travail, euh, comme euh, André Breton dans l'amour de foi. Euh, publié à Paris en 1937. Et dans le manifeste sur réalisme, il écrit, il y a des histoires qui sont devenues autre écrites pour les autres, les histoires qui sont presque toujours épiques. L'origine des idées de Marco Ristich était Paris. C'était la littérature française, mais il cherchait ce qui était le moi local, le moi liant au et l'esprit et la tradition française. Ristich cherchait pour l'internation à Paris. Parce que ses contemporains, mais à travers le modèle français. Ristich a passé la Seconde Guerre mondiale euh, dans une ville euh, thermale du centre de la Serbie, vrinach et pendant un certain temps, il était dans une prison à Kruševac. Il a euh, revient sur la scène publique en euh, 1944 avec une série d'articles politiques dans la cathodienne Politica e Borba à Belgrade. Dans cette période, à travers Milovan euh, le leader des communistes euh, serbes, il a reproché euh, de nouvelles autorités communistes et entre en diplomatie. Et entre il revient à Paris où il était ambassadeur de la Yougoslave de Tito dans la première année d'après-guerre, euh, de 1946 à 1951. En euh, arrivant en France, il a dit qu'il était honneur de faire d'autres ambassadeurs à Paris dans un pays qui nous a toujours été cher, dans un pays qui, par le sens légal, et son historique, la richesse de la culture et la liberté de son peuple, était pour nous depuis longtemps une source d'espoir, d'encouragement et d'inspiration. Cette venue de Ristich dans l'édifice euh, à l'ambassade de Yougoslav, près de Trocadero, ressemble à nouveau des surréalistes ainsi que d'autres qui ont artistes. Aragon, Paul Eliard, euh, Pierre Emmanuel, Jacques Cousseau et, et autres étaient euh, des inventés Franco de euh, salons littéraires et politiques dans l'ambassade. C'était jour en voyage euh, de la littérature. Pendant un temps de cours, il était rédacteur du chiffre euh, de l'Institut de yougoslave et il lançait euh, la revue Svedochanstva. Il a terminé sa carrière en tant que président du comité de relations culturelles de l'étranger. Il elle est également un membre correspondant de l'Académie yougoslave de sciences et de technologie et du conseil de la Fédération, Fédération yougoslave. En Serbie, aujourd'hui, l'œuvre de Marco Ristić est presque oubliée. Son héritage, document écrit, est conservé dans l'archive de l'Académie serbe des sciences et de Science arts il n'y a pas encore été très euh, trié euh, et il n'est pas facile d'obtenir l'autorisation de l'utiliser. Il existe les de Marco Ristich, c'est le musée de l'art contemporain de Belgrade. Euh, il n'y a pas de mémoire ou de thèse de doctorat, euh, c'est-à-dire bibliographique de Marco Ristich. Euh, Des connaissances insuffisantes de son opus, son euh, amalgame, euh, de son interrogé en tant que de descendant de la vieille famille bourgeoise, euh, conduit au régime communiste de la Yougoslave d'après-guerre, euh, l'interprétation qui le place sous la forme de la personne non grata à la culture serbe. Je crois que des recherches plus détaillées, et notamment de ses contacts et relations euh, à Paris et en France, euh, contribueraient à éclairer plus en détail son travail et tant que lieu entre la culture française et la culture serbe, de même que du opus qui dépassait le cadre national et patrimonial. Euh, aussi, pour Marco Ristich, je terminais avec ça, euh, Paris était une in inspiration, était de modèle culturel et de la même temps, il était euh, modèle euh, international. Merci beaucoup. Excuse-moi pour mon conseil. <applaudissements> Merci beaucoup Alexandra pour euh, ces voyages à travers euh, Paris du surréalisme. Hein. Encore une fois, on retrouve euh, des correspondances euh, et des surréalistes avec euh, la présentation de Cécile et les deux écrivains roumains de, à Paris de l'entre-deux-guerres. On retrouve aussi l'aspect transnational. Là, je pense que c'est quand même aussi euh, cette euh, recherche de, euh, de la dimension transnationale dans les euh, écrits euh, de ces écrivains de l'Europe balkanique qui séjournent à Paris pendant cette période. Et nous allons explorer notre euh, cartographie euh, littéraire euh, et géographie euh, à travers euh, Paris de l'entre-deux guerres avec euh, un poète bulgare, Athanas Dalsho. Definitely que va nous présenter euh, Svetla Moussakova. Merci beaucoup, Svetla, d'avoir accepté euh, cette, cette invitation. Et Svetla, euh, qui est maître de conférence euh, HDR à Paris, Sorbonne Nouvelle, à Paris 3, et qui est également directrice de recherche en histoire culturelle et responsable d'un master en études européennes. Avec Svetla, on partage, entre autres, notre passion euh, sur euh, l'histoire de la presse. Euh, et je pense que nous allons avoir euh, l'occasion D'en parler. On a déjà évoqué les implications, les engagements journalistiques de plusieurs écrivains de l'Europe balkanique, ces journaux à Paris de cette période. Et je vais donner la parole et les et les à et, et, et les hommes et les femmes, bien oui. évidemment. Cet aspect est très important dans la création artistique à Paris de cette période et ailleurs, bien évidemment. Et je vais te Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter ta présentation autour de, Paris, de la place de Paris comme euh, catarxysme oui. poétique la ville de Paris comme catarxysme poétique dans l'esthétique éclectique d'Athanas Dalchef, merci beaucoup ouais, merci. Et la parole et on, on pourrait juste échanger bien évidemment parce chose que, chaîne, Non, non il, il y a eu <rire> euh, tiens je vais va euh, c'est moi qui a fait non, aucun choses, problème euh, c'est ouais, hein, donc euh, les voilà Athanas voilà. Dalchef et, voilà. et c'est pérégrination à Paris voilà, à Paris comme tu dis alors c'est un Adelazal, un grand poète bulgare méconnu peut-être en France je ne sais pas si quelqu'un ici dans cet auditorium a entendu parler ou a lui donc il a, il a été traduit en français euh, brillamment par une jeune dame euh, pourquoi je l'ai choisi euh, en répondant à l'invitation à, à Nicolas Et vous savez qu'on ne peut, qu peut pas dire non à, à Nicolas, on ne peut pas refuser. Voilà, c'est très difficile, donc on dit oui donc, aux, à ces invitations, euh, et heureusement qu'il est là. Alors, pour comprendre ce phénomène de catharsis que je vais euh, très brièvement... Euh, euh, essayer de vous présenter. Donc il faut euh, peut-être commencer par euh, un, un sort d'inventaire de la poésie bulgare entre les deux guerres. Alors c'est une euh, période qui est fructueuse de point de vue de la production poétique euh, mais qui reste contradictoire. Euh, ce sont les héritiers euh, euh, du symbolisme euh, qui quittent euh, petit à petit la scène littéraire euh, en cercle très connu, les auteurs comme Vazov et Slavikov, par exemple. Et euh, ces symbolistes tardives sont accompagnés par euh, donc, la production des, des auteurs euh, qui adhèrent euh, aux révolutions, révolutions russes et les euh, révolutions sociales euh, qui accompagnent euh, les années d'après-guerre. Euh, après donc le mur littéraire entre les deux guerres, euh, peut être définie comme très hétérogène. La conscience esthétique symboliste dans les premières années après la guerre euh, était mise à mal par les guerres, les révolutions. Et euh, à ce euh, moment-là, euh, il y a un changement à la fois idéologique et po poétique dans cette production très, très riche qui, euh, par le biais du climat social intellectuel et l'élan révolutionnaire omniprésent euh, dans le contexte national bulgare et balkanique, rapproche la poésie à la réalité. Alors, sur ce fond historique et littéraire euh, euh, des années 20 et 30, émerge un cercle majeur, un cercle à la fois philosophique et littéraire, qui s'appelle Strelets, le tireur. C'est une formation spectaculaire, hautement représentative de l'évolution intellectuelle en Bulgarie entre les deux guerres. Sa courte existence est intimement liée à l'émergence d'une esthétique éclectique faisant appel à des éléments parfois contradictoires. Donc elle a duré quelques mois, du 2 mai 1926 jusqu'au 3 juin 1927. Et le poète le plus représentatif de ce cercle novateur expérimental est notamment euh, le jeune Athanas Dalchev qui est né le 25 juin 1904 à Salonique. Donc il décède à Sofia en 1979. Alors, lui âgé euh, de 19 ans à cette époque, euh, commence sa brillante carrière poétique euh, par écrit des manifestes critiques. Donc il est intransigeant, euh, sévère, euh, euh très offensif, euh, donc ces, euh, ces, ces premiers euh, textes, ces premiers manifestes sont vécus comme des attaques, attaques poétiques. Et donc notamment la Poésie morte, publiée euh, le 13 juin 1923 dans la revue littéraire Res Vigor, numéro 168, est le premier grand texte critique de l'époque qui détermine les bases de ce nouveau programme esthétique, euh, dont le caractère est entière, entièrement euh, antisymboliste. Alors, euh, sans entrer dans les détails, Athanas Dalchev, donc je, je, je rappelle qu'il a 19 ans donc il a l'élan révolutionnaire de la jeunesse euh, donc à cause, euh, accuse et attaque euh, les grands poètes symbolistes de l'époque un peu vieillissants, comme Lily comme Rastvetnikov etc. en les accusant euh, justement euh, de, euh, euh, de ne s'intéresser qu'à la perfection formelle de, de l'art la, euh, poétique et euh, de n'écrire qu'une poésie morte alors, le deuxième manifeste de fait écrit la même année euh, dans une autre euh, revue euh, importante qui s'appelle « Histoc » numéro 55, et, euh, et la prolongation, si vous voulez, la continuation de, cette, de cet appel à, comme il dit, à barbariser le langage euh, poétique et euh, s'approcher à, à la réalité euh, sociale. Alors, Ceci dit, euh, en lisant avec grand intérêt aujourd'hui encore la véhémence de, cette, de ces critiques anti-symbolistes euh, de l'époque, euh, on ne peut pas oublier quand même que euh, Dalsch va commencer comme un grand poète symboliste. Donc toutes ces premières poésies sont marqué par le, le symbolisme, par le symbolisme euh, russe, par le symbolisme français, parce que c'est un grand connaisseur de tra des, euh, et traducteur de, de russe et de français, et donc euh, les, il publie un recueil connu qui s'appelle Most, ce qui ça veut dire en bulgare pont, et euh, qui sont euh, d'une pure inspiration symboliste, euh, donc dont les thèmes c'est la solitude, le pont, le passage, la traversée. Alors, euh, dalce fait aussi euh, le poids de la tristesse, de la nostalgie, de l'amour perdu, euh, sa poésie reste froide, distante, euh, le, le, le thème principal est celui de la mort, de la solitude. Et donc il écrit, euh, euh, vraiment ces sujets sont complètement déprimants, il écrit les hôpitaux des labrets, les vieillards euh, agonisants, mourants, les huttes de, de, de la pauvreté extrême euh, des habitants. Donc c'est un esprit réflexif qui est loin de toute sentimentalité, euh, le poète le plus solitaire, le plus isolé de la littérature bulgare. Euh, ce qui n'empêche pas d'être une critique comme j'ai dit tout à l'heure extrêmement euh, violent donc il réunit il réunit en lui toutes les, tous les paradoxes, tous les, toutes les contradictions si vous voulez de cette époque poétique tumultueuse alors ça c'était la première partie de, son, euh, de, son, de sa production et donc on va voir pourquoi elle va être intéressante quand on va arriver au cycle parisien tout à l'heure alors après il passe une période euh, matérialiste comme il appelle chosochosiste pardon ça vient de chose chosiste et euh, ils s'intéressent euh, à la relation entre le euh, l'individu et le monde ils s'intéressent avant tout par l'hierarchie esthétique dans la poésie qui est dominée par la nature matérielle du monde et de là le dont de surobjectivité et chosisme dont il utilise les termes alors, dans cette partie de, dans cette période de, de, de sa production euh, poétique, donc on sent un puissant euh, souffle, une sorte de d'aliénation euh, et, et quand même une. Euh, une distance assez importante par rapport à la réalité sociale et historique qui dans les années 30 en Bulgarie est très très dure donc là ça c'est il y a les dictatures il y a les insurrections il y a les massacres etc donc je ne vais pas revenir sur le contexte historique alors euh, le monde pour lui est un reflet un reflet une vision qui est négative qui est très euh, c'est un monde projection poétique, comme, comme il dit, euh, et qui ne représente que le côté matériel euh, et concret. Euh, par exemple, l'hôpital est représenté comme une salle vide et blanche où rôde la mort. Les murs décrépis symbolisent les huttes des pauvres, etc. etc. Daltchev s'intéresse avant tout à la projection non directe du monde, triste et nostalgique. Celle-ci s'inscrit souvent dans les images lugubres, les chemins boueux, isolés, les charrettes qui roulent vers le néant, des portes grinçantes, des maisons abandonnées, des coins jaunes qui forment un chapelet au bord des fenêtres. Même le soleil est perçu comme une tomate. Le soleil fut rouge comme une tomate, c'est une célèbre poésie. Et en fait, le monde est représenté comme un reflet sur le vitre, sur la vitre de la fenêtre. Le réalisme chosiste de, de Dalchev, euh, porte une suggestion principale euh, autour d'une froideur réfléchie et impersonnelle. Sa poésie est centrée sur l'autonomie homme-monde et en fait euh, il s'agit d'une incessante interrogation sur la possibilité gnosiologique de l'existence du monde sans l'homme. Cette atmosphère étrange et lugubre imprègne l'ensemble de son premier recueil, Fenêtre Prosorets, édité en... En 1926, quels sont les éléments de cette poésie qui est vraiment euh, tranche beaucoup avec tout ce que tout ce qu'on a connu dans sa première période euh, symboliste Il est question beaucoup de fenêtres, de plafonds, de murs, de balcons. Le seul mot fenêtre est repris 32 fois dans l'ensemble de ses poèmes. Euh, qui sont euh, donc de ces 75 poèmes euh, de, de, de ce recueil. On peut trouver l'explication de toutes ces récurrences obsédantes d'objets symboliques dans son poème Sonnet métaphysique, où Daljev appelle fenêtre et l'essence de l'homme. Alors, un petit euh, extrait. En vain, tu maudis le sort cruel et raille haineusement le pauvre corps. Âme, ta puissance et ta richesse, tu les dois portant à lui. Le mortel. Ne te plains pas absurdément si Dieu t'a enfermé, rebelle dans la chair sans joie. Sans eux, l'essence, tu ne pourrais sortir de toi, monade murée. De cette manière, la chambre devient le corps, l'enveloppe matérielle de l'âme. D'Alchefresse dans sa chambre, enfermée dans la solitude de son âme, en regardant par la fenêtre en dehors de soi-même. Cependant, cet extérieur est souvent perçu comme une ombre sur les murs. Ces visions subjectives. Dans le cadre de cette même grille, le balcon, un autre élément répétitif, peut être interprété comme l'âme surplombant le vide de l'univers. Ça reste toujours dans le registre tristesse. Citation, balcon, 1928. « Il est en fer et en pierre, ancien. On en voit de pareil dans le monde entier, ordinaire mais muré. Un balcon sans aucune porte. » « Même en plein jour, ne l'aperçoit pas du passant l'œil distrait. Les propriétaires eux-mêmes ignorent que leur balcon, que leur maison a un balcon. » Alors. Mentionnons également que, que Daltz fait sa propre mesure poétique du temps ça c'est très important quand on analyse sa poésie de cette période c'est un temps rythmé par le balancier d'un horloger c'est un, un, une horloge géante qui brille comme un soleil tandis que les heures sont allongées mortes sur le plancher dans cette atmosphère lugubre même les catégories abstraites comme le, comme le temps sont présentées par les éléments de la nature morte même les hommes et les animaux présence rare et fugace sont perçues comme des natures mortes citation chambre 1925 quel visage reflétait jalousement a conservé le miroir il semble une fenêtre ouverte sur un monde d'autrefois l'horloge est déjà tue et dans son noir cercueil gisent morte les heures et dort immobile le balancier alors la vraie présence humaine apparaît plus tard. Et donc, ça sera en relation avec sa, ses visites à Paris et donc sa troisième période bouleversante et bouleversée de, son, de sa production. Alors, dans cette première période, euh, avant les cycles parisiens notamment, euh, les, les êtres ne sont pas euh, présentés. L'homme est, est évacué dans l'univers, comme il dit. Donc, les, le, le désarroi de poète se traduit par un climat de, de fatalité hostile, sans espoir, ainsi que de l'aurore existentielle symbolisée par, symbolisée par la vagabonde éternelle. Et donc on arrive au cycle parisien qui sont vraiment une sorte de catharsis véritable dans cette, dans cette poésie tourmentée donc Daltchef fait à deux reprises des séjours en France en 1928-29 quand il suit les cours à la Sorbonne, les cours de littérature et puis en 1936-1937 les années pendant lesquelles il séjourne également à Toulouse pour suivre des cours faire des recherches dans les euh, dans les bibliothèques ses impressions poétiques liées à Paris sont publiées dans deux recueils Paris 1930 et l'ange de Chartres en 1943. Et sont la manifestation, avant tout, euh, la plus achevée, la plus mûre de son œuvre poétique. Donc le vrai poète d'Alchef, on dit, il, il, il naît à Paris. Et euh, donc... Euh, le, tous ces recueils avec une centaine de, de, de, de poèmes euh, sont euh, l'expression la plus aboutie de, de, de catharsis ultérieure, intérieure pardon, qui se produit dans l'art meurtri du poète. Donc, dans ces poèmes, Dalchev réussit enfin à trouver ce qu'il cherchait désespérément et péniblement au cours des périodes poétiques précédentes, notamment un équilibre entre son univers poétique tourmenté et la réalité. La catharsis des cycles parisiens provient de rapprochement avec la réalité. Quand Delge prononce à la surobjectivation de la représentation poétique pour introduire un « moi » poétique, marqué par une véritable présence humaine. Pour la première fois, le poète manifeste un certain pathos social. Ce phénomène signale également la fin de sa solitude individualiste, une ouverture qui se détruit par une... pardon... Une, une ouverture que se définit par une volonté de partager la souffrance humaine. C'est notamment ce regard vers les autres qui le fait sortir de sa solitude existentielle en le réconciliant avec l'imperfection du monde. Il est intéressant de noter également que les cycles parisien représente une synthèse, une continuation artistique de tous les thèmes principaux de son œuvre, mais vu par un angle humaniste et social, si vous voulez. Par exemple, on peut retrouver une évolution de la représentation de l'homme opprimé à travers le personnage de l'ouvrier, dans le poème « Ouvrier ». Il faut cependant souligner que ces personnages représentent non pas des types sociaux étroitement déterminés, mais des symboles de l'homme, universel. Une évolution est, est a bien un... A bien eu lieu. Il ne s'agit plus de personnages comme Le maçon amoureux de printemps, un autre poème très, très connu, euh, mais euh, des euh, ouvriers qui sont les porteurs d'une sorte d'universalisme. Alors, euh, la, le point culminant, en quelque sorte, de, cette, de cet rapprochement à la réalité sociale, c'est un poème euh, intitulé Les Hommes Sandwich, où l'homme est perçu comme un objet. Je vais vous lire un, un court extrait, en 1934. Ils marchent dans cette ville maudite, sans but, transformés en objet, et eux-mêmes n'ont plus conscience de leur lugubre aspect. Humanité, cesse de soupirer, cache tes larmes hypocrites. L'homme n'est pas notre frère, c'est un mur sur lequel on colle des affiches. Alors. Certes, elle est plus surprenante, c'est plus surprenant une découverte d'une de, de, de, de, poésie d'inspiration sociale chez un, poète, chez un poète qui est connu avant par son aliénation, son éloignement de la réalité sociale et historique. Et euh, une autre découverte est la présence de véritables catharsis, comme je disais tout à l'heure, qui serait au moment où le poète trouve la solution de sa, de sa solitude en regardant l'autrui. Donc il est sauvé par l'homme, l'homme avec grand majuscule. Et ce soudain désir de partage, à la fois surprenant et touchant, est parfaitement traduit dans un autre poème connu qui s'appelle « 44 avenue de Maine » où euh, Dalchev pour la première fois dans son œuvre, représente une émotion collective. Des femmes se montrent aux fenêtres et pleurent en écoutant la chanson d'un violoniste inconnu. C'est un très beau poème qui est traduit, malheureusement, c'est difficile de transmettre... Euh, euh, la, la, de transmettre le, le rythme parce que c'est un grand poète euh, merveilleux, merveilleux poète euh, et je crois que ça c'est le, le poème le plus raté si je peux dire, ça c'est subjectif complètement, euh, dans ce recueil dont euh, Paris, Paris dont, dont Nicolas vous montre la, la couverture, et euh, sinon la traductrice Violetta Ivanova qui a euh, traduit avec beaucoup de... Euh, avec beaucoup d'émotions avec beaucoup de talent euh, les autres poèmes euh, je crois que dans 44 Avenue de Maine elle n'a pas réussi tout à fait je vais lire quand même un petit extrait en, en français il s'est tué il s'agit de violoniste donc il est là dans une sorte de cheminée donc les femmes sont sorties de fenêtres et donc en bas un type désespéré donc on, on suppose que c'est un étranger donc il joue en violon et toutes les femmes pleurent et jettent des sous dans le, au fond de ce puits. Alors, il s'est tue. À toutes les fenêtres se penchent des femmes en pleurs. Et sur les dalles de la cour pleuvent des mots et des sous. Qui, qui que tu sois, homme sans, sans gîte ou adolescent ayant perdu la vue, pourquoi es-tu venu ici nous rappeler notre destin cruel 44, venu de Mel, 1928. Alors, Paris est représenté comme une image magique dans les cycles, dans les cycles politiques, malgré son côté euh, euh, défense de l'homme, euh, engagement social, etc. Il s'agit incontestablement euh, de la représentation la plus riche de Paris dans la tradition poétique bulgare d'entre-deux-guerres et euh, de par l'intérêt accru de Dalt pour la dimension sociale une dichotomie majeure se définit clairement dans ce cycle politique c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler la ville de la débauche qui détruit l'homme et la pureté de la neige euh, qui symbolise l'âme humaine cette opposition essentielle qui structure les cycles parisiens est, est soulignée dans plusieurs textes dont le, dont le plus connu le plus le plus poétique est euh, le poème qui s'appelle La neige euh, et donc euh, ce sentiment est lié à la présence de, de deux personnages typiques de la ville maudite, le policier et la prostituée qui apparaissent constamment Paris est la ville des illusions perdues, ville de l'humiliation de l'homme, de la dégradation de la vie qui atteint son apogée dans la représentation de l'homme objet déjà invoqué mais quand même, il y a une auréole, une nimbe romantique. Et euh, la ville qui détruit et la vie qui enivre, ça c'est la, la, la vraiment la, cette dichotomie, cette contradiction permanente dans, dans l'ensemble des poésies. Alors, Paris est encore la cité des voyages, les gares, des sifflets, des trains, des bateaux-mouches. La ville lumière est un véritable personnage poétique des cycles parisiens, avec son atmosphère inoubliable, les promenades des amoureux, toujours des promenades parisiennes, n'est-ce pas L'automne sur le quai de la Seine, les tourbillons des feuilles mortes et l'appel chaud et cuivré de la trompette qui annonce la fermeture du jardin de Luxembourg. Maintenant, ça n'existe pas, hein donc on ne connaît pas ça. Pour la première fois dans la poésie de Dal, l'atmosphère de tristesse et de désespoir où règne la présence de la mort est atténuée par l'émergence d'une tristesse plus légère, plus transparente. Les 20, les 20 poèmes des deux cycles parisiens de, de, de la première édition sont imprégnés par la candeur d'émotions plus humaines. Alors, le destin, je ne vais pas vous lire les, tous les extraits que j'ai préparés pour respecter le temps. Une partie. Alors, on a compris que l'ouverture vers l'homme, donc cette attention vers, vers une présence collective, l'homme n'est pas l'ouvrier, le policier, le prostitué, donc il y a une âme collective. C'est l'âme de Paris qui intéresse le poète. Et donc, cette ouverture humaine, ce désir de partage, se traduisent se traduise avant tout par l'image de l'enfant, qui est très présent. Le petit garçon aux yeux bleus. « La neige est pure seulement dans les jardins où jouent les enfants. » Voilà l'exemple de neige, un des plus beaux poèmes de Dalch qui est mon préféré d'ailleurs. « Sur ces raides toitures de fer et ces boulevards d'asphalte, ne descendra-t-elle pas au moins une fois du ciel la neige comme un ange, blanc et radieux Je ne crois pas. Dans cette ville noire comme charbon, l'hiver sera probablement noir et inconnu les anges et la neige. » Et si elle descend une fois, impitoyable, féroce, la piétineront sous leurs talons les flics et les prostituées et, noir, et, noirci, et noircira ses plumes blanches la fumée des gares et des cheminées. Il n'y aura de la neige blanche que dans les jardins où auront joué des enfants. » Neige, 1929. Alors, le deuxième recueil parisien, et je vais clôturer sur ça, s'appelle « L'Ange de Chartres ». Il écrit après le second voyage à Paris en 1937 et il est publié, euh, le requin en 1943. Là, il y a une la, la relation avec un moment important dans sa vie personnelle où il y a une perte d'un être cher. Euh, donc, il est euh, dans un état émotionnel euh, différent et un jour en passant, en allant à Chartres, il voit, il lève la tête et il voit la, euh, un ange en pierre aux ailes déployées qui surplombe la cathédrale de Chartres et il, il transforme ce, cet ange en pierre en, en symbole fécond. Et tout le recueil représente en fait une messe poétique au nom de la vie, un chant porté par l'espoir profond que le bonheur puisse exister sur la terre, un changement profond de registre' qu'on vous, qu vous voyait bien. Alors, une petite citation de strophe de l'Ange de Chartres, publiée en 1937. « Je ne sais ni ton rang, ni ton nom, dans, les, dans la hiérarchie des anges, mais je sais que dans la nuit tu m'as ouvert le chemin vers le monde, et où je m'arrête, je te vois toujours ainsi, sur la toiture de l'Église, descendant des auteurs bleus, tenant une main qui bénit. » Alors, les cycles parisiens de dalchev une totale perfection poétique très difficile pour la traduction encore une fois et ils sont représentatifs de, des lampes poétiques et des, des, vraiment de, de la recherche expérimentale poétique euh, de, de la poésie bulgare des années 20. Athanas Dalche reste la figure emblématique de ce mouvement un puissant souffle réaliste une rigueur, rigueur réflective une interrogation métaphysique intériorisée une acerbe souffrance devant l'imperfection de l'inture humaine caractérise ce cycle parisien. Et donc le poète reste philosophe, érudit et raffiné. Et soudain, ces 20 poèmes dans la première édition transforment totalement l'atmosphère d'insoutenable tristesse de son univers solitaire, celui qu'on a connu dans la première période. La découverte du chemin vers les autres fonctionne comme le catharsis tant recherché. À la faveur des cycles parisiens, c'est presque une vita nova qui marque la poésie de Daltchev. Une extase quasi religieuse devant l'homme et sa force créatrice et sociale nourrit désormais l'ensemble de sa poétique. Dans l'histoire de la poésie bulgare, Athanas Daltchev reste le poète de Paris, de la neige et des enfants. Merci. Merci beaucoup Svetla pour cette introspection dans l'univers poétique ô oh combien émouvant de, de Halchef, et sa représentation, sa perception de la ville de Paris que nous allons maintenant poursuivre à travers les écrits d'un autre écrivain, celui né à Istanbul. Mais juste avant de vous parler de cet écrivain, j'aimerais aussi profiter de cet intermède, si j'ose dire, pour vous parler d'un de, des objectifs que, majeurs de cette table ronde, un des objectifs auxquels on avait pensé quand on a voulu organiser cette rencontre, c'est montrer à quel point le, la BULAC, la bibliothèque de la BULAC est aussi un lieu qui oui. permet la découverte d'écrivains moins connus et aussi de leurs œuvres qui ne sont pas forcément traduites, qui ne sont pas toujours euh, largement, plus largement diffusées dans euh, le public. Et je pense que c'est un moment privilégié et aussi un lieu euh, tout à fait indiqué pour la découverte de cette littérature. Et nous sommes tous témoins de cette diversité, de cette, euh, on va dire, richesse parfois inconnue que euh, les collections de la Bulac euh, nous réservent. Vous êtes donc tous, toutes et tous euh, les bienvenus pour euh, continuer vos explorations dans les fonds de cette bibliothèque à la sortie de notre rencontre. Mais maintenant, destination, le Instambouliot, qui a séjourné à Paris des années folles. Le sujet que j'aimerais vous présenter aujourd'hui est pour moi une source de nostalgie à double titre. Car il me ramène à la fois à un espace qui n'existe plus dans sa forme d'antan, et un temps décidément résolu. Et je me revois euh, assis à une table en bois dans la salle de lecture de l'ancienne Bioulot, rue de Lille, en train de rappelir un bulletin des papiers on, pour demander à consulter des ouvrages de cet auteur qui s'appelle euh, François Castana, oui. Je pense que ce sont des, des, oui, <rire> des souvenirs et des plaisirs partagés et autour de cette table, oui, oui. et aussi euh, parmi vous. Qui aurait cru donc que des années plus tard, j'allais de nouveau rencontrer cet auteur et que mon chemin allait croiser celui de la belle histoire de la biolo devenue désormais la Bulac Et pour cela, je remercie tous les collègues qui sont parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre soutien à la préparation et la réalisation de, de cet événement. Alors, Sassos Kastanakis est né à Istanbul, Constantinople, en 1901, dans le quartier de Tatavla peuplé majoritairement à cette époque par des Romnis, c'est-à-dire des sujets ottomans, des confessions chrétiennes et en grande partie grécophones. Après avoir achevé au lycée franco-hélénique de la capitale ottomane son cursus d'enseignement secondaire, il quitte les rives du Bosphore pour venir s'installer ou ailleurs à Paris en 1919. Dans la ville des Lumières, il étudie à l'école des langues orientales, précurseur de l'INALCO, et en 1921, il est nommé chargé des cours en lettres byzantines et grecques moderne dans cet établissement. Il séjourne à Paris pendant les années 1920 et 1930, avant de gagner Athènes sous l'occupation pour revenir à Paris juste après la libération et y passer le reste de sa vie jusqu'à son décès en 1967. Durant les années de la guerre civile en Grèce, il mène à côté de ses activités littéraires une action politique en faveur de la gauche, et il fonde l'Union démocratique des Grecs de France avec laquelle il dénonce les persécutions contre les partisans et sympathisants de cette culture politique dans ces pays. Son œuvre est marquée à la fois par son attrait pour la ville de Paris, ses engagements idéologiques et l'impact des courants littéraires tels que l'exotisme, l'esthétisme ou le modernisme de l'entre-deux-guerres. Parmi ces romans, ou nouvelles, rédigées lors de son séjour parisien dans les années 1920, on pourrait citer le « Au bal de l'Europe »« Stochorotis Evropis » publié en 1929, « Les princes » et « Toparissi » et « Le Paris de la nuit et de l'amour ». Tous ces ouvrages appartiennent aux collections du domaine grec de la Bulac. Et sauf erreur de ma part, notre bibliothèque est un des rares lieux, sinon l'unique, où l'on peut les consulter à Paris et même en France. En ce qui concerne plus particulièrement le requer des nouvelles intitulées « Paris de la nuit et de l'amour », dont je me suis servi pour étudier la place du cosmopolitisme et de l'érotisme dans l'œuvre de Castanakis pendant les années folles, un des exemplaires de notre fonds est dédicacé par l'auteur lui-même à André mirambel figure emblématique, lui aussi, de l'enseignement du grec moderne à l'école des langues orientales. Par ailleurs, cet ouvrage est publié par la maison d'édition Aronne, maison fondée par les frères, par des frères de Castanakis, Lucas, qui avait aussi lancé la publication d'un journal du même nom, en grec, dans les paris de cette époque. Mais c'est une autre histoire dont nous allons avoir l'occasion de parler en juin dans le cadre d'un séminaire sur la presse grecophone, compresse allophone. Et permettez-moi cette minute de publicité. Et fermeture des parenthèses. Dans l'éventail narratif que Castanakis déploie dans son recueil Paris de la nuit et de l'amour, un baron suédois déambule dans les dancing halls et les cafés en cherchant à souvir son désir d'alcool. Un cosaque échappe à l'ordre bolchevique pour venir travailler dans des conditions particulièrement périlleuses dans un cycle à Paris. Dzenika, l'épouse d'un député grec, s'évade à Paris pour vivre un amour romantique. Un médecin établi ayant mené une vie dure en tant qu'étudiant dans la ville des Poèmes plonge dans ses méandres existentialistes tout au long de sa déclaration d'amour à la gouvernante de ses enfants. L'auteur lui-même accompagne son ami Mazepis en visite dans les eaux de la vie nocturne parisienne. Et là, on retrouve ce que Cécile nous a aussi expliqué à travers l'implication entre vie personnelle, vie de l'auteur et aussi projection de cette vie sur les, leurs personnages, leurs euh, héros. Les histoires que nous raconte Castanac se déroulent sur fond des misères post-guerre, avec les vagues d'êtres humains déferlant, comme il dit, de la bouche de gargantois qui s'appelle métropolitain, dans une effervescence créatrice et dans une ambiance marquée par la manie de vivre, de vivre intensément et pleinement ses désirs. C'est en quoi 1928 se rapproche, mais sable-t-il, d'une autre année, remarquable pour Paris et pour l'Europe en entier, le monde dirait tout court, 1968. Et là, je fais un autre clin d'œil à une exposition qui est en cours dans les vitrines au rez-de-jardin et que je vous invite à, à, à visiter et là aussi, <rire> euh, grâce au fond mis en avant de euh, euh, nos euh, collections à la Bulac. Au milieu des rythmes de vie électriques et Ertique, des personnages fictifs côtoient des personnages réels qui animent ou agitent le paysage culturel de la capitale française pendant les années les années folles, les années 20. Au fil des histoires, on croise Habib Benglia, le Don Giovanni africain, double masculin de Josephine Baker, acteur né à Oran et qui joue un rôle majeur dans la vie cinématographique et théâtrale parisienne pendant l'entre-deux-guerres. À ses côtés, une autre vedette des années 1920, Kiki, la chanteuse, danseuse, gérante de cabaret, actrice de cinéma, surnommée la reine de Montparnasse, celle qui, qui posa pour des peintres tels que Modigliani ou Fukita. dans ses tablons, en l'occurrence qu'on peut voir aujourd'hui au musée d'art moderne, et qui créa le au salon d'automne de 1922. Foujita lui-même, par ailleurs, c'est lui qui participa à la grande effervescence de Montparnasse, qui anime le quartier de Montparnasse pendant les années 20, apparaît à plusieurs reprises dans les nouvelles de Castanakis. Le lieu où se déroule l'intrigue sont souvent les dancing halls ou les cafés de ces quartiers, du quartier de Montparnasse, à l'instar de la Rotonde ou de la Cigogne, à côté de la Coupole, que bien évidemment on retrouve dans ces nouvelles aussi. Mais quel est l'imaginaire de la ville de Paris dans cette œuvre de Castanakis Le séjour à Paris est perçu par, certains, personnages, par, certains, par certains, certains de ces personnages, comme Madame Damianou, une bourgeoise grecque relativement âgée, comme le rêve d'une appartenance à une élite transnationale. Cette ville exerce sur elle un attrait durable, de sorte qu'elle continue à y vivre virtuellement longtemps après son séjour, menant une existence partagé en deux dimensions parallèles, sa vie à Athènes et sa vie du présent à Athènes et sa vie du passé à Paris. Jenica, la fille, sa fille, attendait parler sans cesse à la maison des choses merveilleuses de cette ville de Paris ou des travaux de réparation du palais de Versailles. Madame Damiano, les journaux féminins à la main, n'en pouvait plus d'impatience car elle voulait savoir qui était le supérieur de sa fille. Et cependant, elle commentait avec le docteur Benedatus, un autre protagoniste de ces nouvelles, la dernière première parisienne ayant conquis les Parisiens. Par ailleurs, les séjours dans Paris servaient des stratégies de distinctions sociales offrant l'occasion à des membres d'une bourgeoisie à la périphérie de l'Europe de légitimer leur position auprès de leur propre société suite à leur fréquentation des lieux associés à des élites consacrées. Ainsi, Coula, l'héritière d'une famille athénienne aisée, s'est vantée d'avoir commandé sa robe chez Génie. Il s'agit de Jean-Bernard, plus connu à l'époque sous le pseudonyme de Génie sacerdote, ayant établi une maison de haute couture fameuse, célèbre à Paris des années 1920 et au-delà. C'est elle, je cite, qui coule les robes de la reine de Roumanie, d'après ce qu'on dit, affirmait-elle, lors d'une de ses réceptions mondaines chez elle. Et à l'opposé d'une telle sublimation et idéalisation de la ville de Paris, la fille de Madame Damianou est elle attachée à sa ville natale, la ville d'Athènes, et ne se met guère des nouvelles sur la vie parisienne commentées dans la presse française. Dans un tel état d'esprit, Panos, le mari de Koula, essaye d'échapper au snobisme de son épouse alors qu'il ne voulait pas que les gens sachent qu'il avait vécu dans la misère, des... dans la misère ses années d'étudiant avant de profiter d'une ascension sociale grâce à la dot de son épouse. Il préfère ainsi ne pas la suivre au théâtre et reste chez lui dans son appartement français où il pense à Athènes, plus exactement à un été passé sur l'île de Spetses et à sa conversation avec des jeunes femmes, avec lesquelles il parle de Fujita, de Picasso, de Chagall, de l'esprit de Paris. faisant écho à la position d'un certain balkanisme tel que défini par un journaliste yougoslave de l'époque, Bordan Radica, dans sa revue « Les Balkans », édité dans les années 1920, ça représente une réaction d'une partie de les, des intellectuels de l'Europe du Sud-Est à une représentation caricaturale, une provincialisation de leur culture par des élites locales ayant intériorisé un syndrome d'infériorité. Panos ne s'empêche pour autant de parler, lui aussi, de ses expériences dans la capitale de la République international des arts et cultures, dénomination, appellation réservée et attribuée à Paris de cette période. Les artistes qui l'évoquent participent par ailleurs et aussi d'un cosmopolitisme artistique. Cependant, les personnages de Castanakis évolue dans une ambiance cosmopolite, à mon avis, à deux vitesses, à deux facettes. D'un côté, il y a le cosmopolitisme des élites intellectuelles, héréditaires, professionnelles. D'un autre côté, c'est lui des élites déclassés, ou des individus arrivant à Paris avec la détresse de l'exilé, du réfugié, suite aux événements politiques et militaires tragiques qui avaient bouleversé les sociétés européennes au tournant du XXe siècle, pensons à la Première Guerre mondiale, les déplacements arbitraires des populations dans les sillages, des l'âge des frontières suite aux divers traités de paix, la révolution d'octobre ou la guerre civile en Russie. Georgi Gerasimovitch est l'illustration éloquente de cette deuxième catégorie. Le à Paris, il avait échappé aux bolcheviques et il habitait la chambre numéro 7, rue Les Pics, dans un hôtel pardon, où il se souvient d'un de ses voisins juifs qui jouaient de la mandoline et il s'est suicida. Plus tard, quand les loyers augmentant, il, il cohabita avec un cantador espagnol, ses nouveaux voisins étant trois dentistes arméniens de la ville d'Eskishéchir, en Anatolie. C'est toute la géographie des trajectoires traumatisantes d'individus victimes des tragédies humaines lors des conflits et des massacres perpétrés lors de la Première Guerre mondiale qui défilent en filigrane sur les canvases narratifs de Castanakis. Quant à l'auteur, la, il croise souvent son ami Mazépis dans le quartier de Montparnasse. Le repère de son Farniette, c'est la rotonde. Je cite « Nous sommes entourés par les virtuoses de l'indifférence ». Lui explique-t-il. Ils n'ont envie ni de m'entendre parler, ni de m'adresser la parole. Je donnerai tout ce que j'ai en échange de leur compagnie. Et il caressa du regard les deux doigts dégantés de d'une Tchécoslovaque assise en face de lui. Un peu plus loin, son regard se fixa sur un Hollandais. Je n'avais pas échangé les moindres sentiments avec lui, les moindres regards, les moindres souris. Mais je lui serai, je lui resterai inoubliable. Notre froideur mutuelle a fait de nous des parents étroites, lui dit-il. Et il ajoute, ici, tu te sens appartenir à la grande famille de l'indifférence. Cette expression sociale acquiert dans les quartiers de Montparnasse le caractère impitoyable du cosmopolitisme. L'indifférence des gens venant de partout dans le monde, ayant commis des crimes, ayant, ayant connu l'humiliation, la gloire, ayant fait des dépenses de tous genres et qui se réunissent maintenant vivant en crème au dôme ou la rotonde. Tu as tes propres chagrins. Et eux, ils te regardent avec leurs yeux bleus imperturbables. Peut-être qu'ils finiront par te sourire si tu fixes ton regard sur eux. Des regards par centaines d'une étrangéité impénétrable. Et cela t'incite à penser à tous les drames qui ont laissé leur empreinte sur les visages durs qui t'entourent. Fin des citations. Outre cette image d'une ville cosmopolite à géométrie, expression variée et variable, Paris se profile aussi comme la capitale de l'excentricité un lieu où la rêverie de l'individu s'enrichit. Elle gagne du terrain, là où dans d'autres cités, l'emprise du quotidien la paralyse. Les fantaisistes et ingénieux bons viveurs, animal d'un grand luxe psychique, nous dit dans sa géologie parisienne Castanakis, ne se réjouit nulle part ailleurs dans les mondes autant que dans les mystères parisiens. les fargnette ne lui offre nulle part ailleurs l'illusion charmante, charmante pardon, de l'action intense et de la grande productivité. Les hachis, la cocaïne, les terres et tous les cortèges de paradis artificiels paraissent inutiles et ridicules. Un crème sur la terrasse d'un café parisien suffit comme stimulant pour les voyages d'où jailliront les désirs les plus profonds. « Les vedettes tes réflexions secrètes » écrit Castanakis dans cette nouvelle intitulée « Zoologie parisienne ». En même temps, Paris apparaît comme une destination fantasmée pour l'épanouissement de la sexualité des héros provenant de l'Europe balkanique. Les jours où Zénika s'est sentie trompée, suite au scandale mondain qui impliqua son mari, Athènes lui parut désormais trop petite. Elle avait soif d'Europe. Elle, qui ne lisait jamais, elle s'est mise à lire des romans, des romans français que les spécialistes lui présentaient comme des images fidèles de la société française. Et quand son mari a été envoyé aux missions à Paris, elle l'a suivi et elle a pu y vivre une expérience amoureuse forte avec un jeune étudiant. Panos le médecin établi, grâce à la fortune de son épouse, il s'est plaint car il est victime d'un mariage arrangé. Un soir, il la contemple endormi à ses côtés sur les lits parisiens. Combien d'années avait-il passé à ses côtés Et pourtant, il n'avait pas les souvenirs de s'être jamais rapproché de son corps dans son sommeil. Même pas une seule fois. Rien de comparable à ce qu'il avait vécu des ans auparavant à Paris, dans le lit d'une femme rencontrée dans un bar ses rapports brûlants sous la fourrure qui les couvrait, son seul souvenir érotique. Fin des citations. Malgré le maintien des nombreux tabous et interdits des périodes précédentes, les jeunes générations de l'ordre de guerre accordent une place fondamentale à leur sexualité. Pourtant, ni Paris, ni l'époque contemporaine n'ont les monopoles de cette tendance dans l'imagination des personnages peuplant les nouvelles de Castanakis. La comédienne avec laquelle notre ami Kozak s'était lié lui raconte qu'un jour, quelqu'un lui avait prêté un livre rare, fascinant, écrit par un forcené persan dans sa prison il y a trois siècles. Voilà, je cite, une véritable œuvre pornographique, pas comme celle d'aujourd'hui. Il raconte des histoires incroyables qui font frémir des voluptés. Je suis heureuse. J'ai trouvé là-dedans des choses que je ne pourrais jamais vivre ailleurs. Fin des citations. Les personnages donc de cet ouvrage évoluent dans une ambiance de cosmopolitisme et d'érotisme. Le caractère et comportement reflètent à la fois les agissements et frémissements de toute une société et sont aussi révélateurs de la manière dont l'auteur perçoit cette société. Vu sous cet angle, cette œuvre littéraire se rapproche d'un essai des psychographies individuelles et collectives en même temps. L'écrivain assumant la, fon la fonction du sociologue, qui aide l'historien de l'intime à reconstituer les cadres émotionnels du passé d'une certaine société. Saisir la place fantasmée d'un espace, un lieu, ici la ville de Paris, et ces lieux de plaisir ou de sociabilité ont pu exercer sur les contemporains, venant d'ailleurs en l'occurrence, de l'Europe balkanique. Et là-dessus, je voulais conclure vous remerciant pour votre patience, votre attention et surtout remerciant tous mes collègues qui m'ont aidé à la réalisation de cette euh, rencontre, notamment euh, ceux de l'équipe Europe balkanique centrale orientale qui sont là parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Egana, et d'autres services. Merci euh, beaucoup, Tamara. Euh, merci encore une fois pour euh, votre euh, présence. Et maintenant, je pense qu'on a, on peut prendre quelques temps pour échanger euh, autour euh, de ces histoires euh, passionnantes euh, et de ces voyages ultérieurs que nous avons eu l'occasion euh, de découvrir euh, Merci, merci, à, toi. merci, merci à toi Merci à merci. toi Merci beaucoup Des questions, Des questions. Oui alors, et, mais, merci beaucoup, Réna. Une partie de son œuvre est, est rédigée euh, directement en français. Et c'est la partie de son œuvre qui est euh, plus facilement euh, consultable dans des bibliothèques, telles, bah, différentes bibliothèques. Tandis que ses œuvres euh, rédigées en grec, telles que euh, les... Euh, les deux, les deux romans, les deux retails plutôt des nouvelles que je vous ai présentées, en, dont je vous ai présenté les couvertures, n'ont pas été traduits et sont vraiment très difficiles à trouver. À ma connaissance, comme je vous le disais, on, euh, à Paris, de toute façon, euh, pour avoir fait les tours de euh, bibliothèque et comme j'ai travaillé sur lui, euh, ne sont disponibles qu'à la BLAC. Ça, c'est. Alors, il est connu en Grèce grâce à la réédition euh, récente d'un ouvrage dans lequel il relate la vie euh, d'Istanbul du début du XXe siècle. Euh, Ce n'est pas par ses œuvres parisiennes ou par ses œuvres qui parlent, qui relatent, qui retracent la vie de Paris de l'ordre de guerres Je pense que cette partie de son œuvre est très largement, reste très largement inconnue, et en France et en Grèce. Et, ouais, et, et ailleurs. Ça, c et, et, c et, et on voit aussi l'affluence la, de la télé... ou plutôt la rencontre entre les, la littérature et la télévision, puisque si c'est vraiment euh, dont je vous parle ont été réédités récemment, c'est parce qu'il y a eu aussi une émission, ben, émission, une série, je dirais plutôt télévisée, ces dernières années euh, en, en Grèce, ce qui a suscité l'intérêt pour une réédition, j'imagine, et vice-versa. Euh, ouais, ça c'est. J'aurais voulu vous, vous poser une question à propos de, de la présence des anglo-saxons. Euh, pour, pour un Français, on a l'impression que les, les années folles, c'est avant tout la venue des, des Britanniques et des Américains qui cherchaient à fuir la prohibition et qui voulaient vivre quelque chose de moins puritain qu'aux États-Unis. Et donc, je voudrais savoir si dans les, les poèmes ou les, les nouvelles ou les romans, on, on sent cette présence américaine on pense à Hemingway et à quelques autres. Alors jusqu'en 1929 puisqu'évidemment après avec la crise malheureusement les choses vont très très mal tourner. Mais j'aimerais savoir si donc le Paris est vu comme bien sûr la capitale de la France mais d'une certaine manière aussi comme une ville comme une ville anglo-saxonne. Je vous remercie. Je vous répond Oui, ben on, moi, je sais pas si je peux tenter une réponse. donc Les Américains, comme une présence identifiée, identifiable, non. Mais ils font partie, les Américains, euh, ceux qui se saoulent le plus, d'ailleurs, dans, dans tous ces, dans ces, ces lieux, euh, euh, c'est les artistes comme les autres. Donc, c'est vraiment, c'est très cosmopolite. C'est très cosmopolite, et euh, surtout, il y a un cosmopolitisme, de l'érotisme aussi, dont tu parles un petit peu, euh, là où les... Pas les Britanniques, les Américains sont présents. Voilà, c'est ça ce que je peux vous dire. Sinon, c'est pas dans tout ce que je connais, euh, et dans Paris, capitale culturelle de, euh, de l'Est ou de l'Europe centrale orientale, euh, je, je connais pas de, vraiment de figures fortes qui sont identifiées comme britanniques ou anglo-saxons. Je ne sais pas si ce que tu penses, Cécile, ce que vous pensez. Bon, — Non, non. Je dis que... Bon, je suis pas spécialiste du tout de, de la question. Mais dans les, voilà, chez les deux écrivains que du coup, chez qui je suis allée voir un petit peu, j'ai pas vu de, de, de, de présence anglo-américaine particulièrement identifiée. Justement, ce qui m'a frappé, c'est peut-être peut ce, ce, ce changement de point de vue. Parce que dans notre monde occidental centré voilà, le, le, le Paris, des années folles, on pense beaucoup à ça. Et, et justement, c'est intéressant de voir que lorsque c'est les Balkaniques qui viennent, ils voient quelque chose de beaucoup plus... Peut-être varié, il euh, n'y a, a, a, a pas cette focalisation euh, anglo-américaine dont on a l'image peut-être euh, maintenant, comme tu le disais. Ou, eux, ils voient les, les Arméniens, ils voient les Russes, ils voient, enfin, ils voient tout le monde. C'est quelque chose d'extrêmement mêlé. C'est ce qui m'a frappé aussi, mais je suis pas sûre que ce soit très représentatif. Hein. C'est qu'un petit échantillon de euh, nos, nos, nos personnages. <rire> um. Pour le, Marc Ristich, l'écrivain euh, serbe, à cette période, à cette époque, euh, le modèle français euh, était la première et euh, le modèle britannique est en deuxième place. L'Amérique, euh, euh, euh, ce n'est pas euh, comme modèle intéressant pour cette période. Euh, et parce que l'influence politique et influence, euh, culturelle euh, française est euh, le plus influence en Serbie à cette période. Il y a les Allemands qui sont très présents, par contre, plus que, les, plus que les Britanniques. Et puis je crois que la présence anglo saxonne surtout, est, est palpable dans, dans le domaine de. Donc chez les artistes peintres, parce que les. les les Américains, c'est les premiers à faire ouvrir les, les boutiques, à venir acheter les œuvres. Ça, c'est un autre circuit, si vous voulez. Là, vous pouvez voir, Donc, vous avez par parlé de Jules Pasquin tout à l'heure, euh, donc quand on, quand on travaille sur les, les grands artistes venus des pays balkaniques euh, dans les années 20 et 30 à Paris, donc leur relation avec l'Amérique est très, euh, très intéressante. Il y a l'exemple d'un autre grand auteur bulgare euh, d'origine bulgare qui est français-américain, donc il est Georges Papazov, par exemple, euh, qui... Qui travaille avec les Américains, qui, qui partent en Amérique faire des expositions. Les Américains viennent chercher les euh, les artistes de cette période ici en organisant les expositions. Euh, C'est plutôt dans ce sens-là que je les vois comme ça émerger dans cette dans cette période. Et, oui. Mais si je vais la... moi, j'aurais aimé ajouter que on les voit les Américains à travers aussi des critiques. Euh, exprimé par euh, à travers euh, les protagonistes de ces nouvelles euh, par l'auteur lui-même je pense en, a, en ayant lu aussi euh, ses mémoires sur les les mots de vie américains, sur une certaine américanisation de la vie française de, et parisienne de l'époque. Donc, on assiste à, à l'expression d'un premier anti-américanisme qui est synonyme d'opposition de certains intellectuels, artistes, écrivains ou autres représentants de la littérature et des arts, à une massification de la culture une culture des masses qui les identifie de plus en plus à un monde de vie américain ah, et euh, j'ai retrouvé quelques euh, extraits où euh, cette américanisation de la vie euh, parisienne était montrée des doigts. Euh, et puis aussi, il y a, je pense, une référence indirecte à, à, à travers le, la, la présence dominante de, ou l'introduction dans les mœurs culturels euh, des danses, euh, des danses comme les, les Charleston euh, ou euh, le jazz, bien sûr, la musique jazz et donc. Euh, on, on, on les voit, on, on voit la présence, l'écho de la présence américaine à travers euh, les références à cette à, à, à ces modes euh, gens culturels. Euh, voilà, c'est Jean-Paul, c'était. Merci beaucoup. Oui, mais non, c'est moi qui ai parlé très vite aussi, je, euh, qui suis qui suis allé très vite. Euh, c'est qui ce, ce roman là, oui, il y a eu euh, j'ai évoqué deux choses en fait j'ai évoqué le, le retentissement de la publication du journal de Mireille Sébastien mais là c'est une affaire récente parce que le journal est resté posthume jusqu'en 1995 donc je pense pas, pas que c'est à ça que vous ayez fait allusion j'ai aussi évoqué en très vite voilà, le scandale lié à ce roman qui n'a rien à voir avec Paris euh, qui est lié au fait euh, essentiellement de la préface du roman Mireille Sébastien Donc qui était un juif roumain le roman comme le titre l'indique assez explicitement en fait euh, depuis 2000 ans fait référence à la judéité de, euh, de, de l'auteur qui est en fait le narrateur, c'est pas le même nom, mais c'est très clairement un roman, la première personne, qui a un contenu très très fortement autobiographique, et qui parle de, voilà, de, de, de, de la manière et de la difficulté de trouver sa place pour un étudiant juif roumain, enfin, parce qu'il est étudiant au début dans une Roumanie fortement teintée d'antisémitisme, bon, après il y a ce passage à Paris. Le scandale vient du fait que euh, le roman a été préfacé par ce fameux professeur de philosophie, Nae Ionescu de Bucarest, que, dont, dont Sébastien avait été le disciple, je veux dire, intellectuel, à qui il avait demandé la préface, une préface au avant, de, de, de, de, enfin, Au moment où le roman était en projet, entre-temps, Ionescu a basculé définitivement du côté de l'extrême droite fasciste et antisémite. Et il a fait une préface à ce roman écrit par un, un, donc un auteur juif, une préface d'un antisémitisme virulent. Et Sébastien n'a publié quand même la préface avec le roman, et ça a déclenché un scandale monstre, c'est-à-dire qu'il a été critiqué évidemment de tous les côtés, euh, et il a dû s'expliquer longuement sur les raisons pour lesquelles il avait quand même publié euh, la préface, et, voilà, c'est une affaire assez compliquée, une affaire aussi individuelle, c'est voilà, une affaire non, euh, non, non parisienne. Mais euh, le, je, vous, je vous recommande le, et le roman et le journal, tout, tout est traduit en français et, et très bien, bien traduit. Du coup, je ne veux pas couper la parole à quelqu'un qui pose une question, mais c'était un, un, un petit ajout à propos de la manière de... de, de, de pas de voir Paris des, des Balkaniques, mais une, une remarque, justement, de ce Mireille Sébastien qui m'a amusée euh, sur la manière dont on voit, justement, le monde depuis Paris. C'est pas à l'honneur de... Voilà, c'est encore une critique pour... Euh, L'universalisme français, mais euh, un de ses articles donc envoyé à Bucarest pendant qu'il était à Paris s'intitule Le français, un type non européen. Et c'est un petit article sur la cécité totale des Français à euh, l'égard de l'Europe. Sébastien, en gros, dit euh, De Paris, on ne voit rien. On ne voit rien de l'Europe. On ne comprend rien euh, à l'Europe. Euh, nous avons vécu, dit-il, dans, dans la légende d'un Paris centre du monde. Et donc, on s'attendrait à ce que depuis Paris. On voit tout, justement, puisque c'est le centre du monde et la, voilà, le sommet, une espèce de pyramide. Eh bien c'est exactement le contraire. Ce qu'il constatent, c'est que le, le, le Français est totalement aveugle à la vérité. Vu du cœur de Paris, l'Europe est peut-être une notion, mais certainement pas une réalité. D'ici, on ne voit rien. On ne voit pas le continent. Il est une formule, jamais un esprit... Tout ce qui se passe sur le continent parvient à Paris au titre de simple information. On dirait que les Français inscrivent à la rubrique des curiosités les événements qui surviennent à l'étranger. Alors il dit c'est. ça m'est pénible hein, de dire ça de, de, sur, sur les Français, que j'admire à tout point de vue, mais je suis obligée de me rendre à l'évidence... Euh, les Français ne comprennent rien aux réalités qui dépassent leurs frontières. Euh, il s'agit, à l'évidence, dit-il, d'une attitude organique, parce que d'habitude, le Français est ouvert, chercheur, rationnel, curieux, tout ce que vous voulez. Euh, il dit même, étant donné qu'il s'agit d'un type cartésien, je ne crains pas de dire qu'il est borné, ce qui d'ailleurs, en langage cartésien, euh, peut être un parfait éloge. Euh, mais... En matière de connaissance du monde qui l'entoure, ce sont quand même des bornes. Il connaît ses limites, il se les impose. Mais de ce point de vue, il est, et c'est amusant de lire ça sous la plume d'un balkanique, dans le sens le plus général du mot, un provincial. Et voilà l'accusation de provincialisme qui est retournée aux Parisiens par un balkanique. Ça m'a beaucoup amusée. Euh voilà, l'Europe le, des Français est une Europe passée à travers le prisme de leur, épris, de leur esprit local. Le Français ne comprend rien à l'esprit d'outre-Rhin, c'est-à-dire même ses plus proches voisins. Et il dit plus loin, il ne comprend rien de plus hein, sur l'Espagne, l'Italie, la Russie ou la Roumanie. Pour une raison simple, le Français, euh, bon, juge toujours par rapport à ses critères universalistes, abstraits, ça, ça m'a amusé. C'était un petit, un petit ajout sur Paris, centre-périphérie, centre du monde et, et point d'observation. Et voilà... sur cette citation qui <rire> nous, comme on dit, amènera à réfléchir, réfléchir euh, sur, le... euh, sur euh, une éventuelle suite, poursuite de nos discussions euh, autour des représentations de la, représentation de la vie des Paris auprès de, des écrivains de l'Europe balkanique et, et, et vice-versa, j'aimerais à la fois... Et avant tout, remercier les participants de cette table ronde. Merci beaucoup pour vos présentations et votre aussi acceptation de cette invitation. Un énorme merci aussi à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés à la réalisation de cet événement à vous toutes et tous euh, qui euh, nous avez accompagnés euh, lors de cette euh, rencontre, merci beaucoup euh, et maintenant espérons que cette euh, table ronde n'était qu'une première édition du printemps des Balkans qu'on aimerait pouvoir euh, revoir, euh, reconduite euh, les années à venir merci beaucoup et la suite au salon du livre des Balkans avec des euh, nouvelles table ronde euh, très intéressante euh, autour de sujets que nous avons abordés ou d'autres que nous allons avoir l'occasion de découvrir euh, grâce à cette manifestation à laquelle la BULAC euh, s'est associée cette année au très grand plaisir euh, de nous toutes et tous merci beaucoup merci beaucoup Merci beaucoup, oui c'est vrai, et à Caroline pour la très belle affiche que, hein, qui a encadré, illustré cet événement. Merci beaucoup.